Parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Bonjour à tous, épisode 12 de Parcours de vie et ce matin j'ai la joie, le plaisir d'interviewer Monsieur Charnet, Monsieur Charnet que je connais depuis 4 ans. Voilà, donc ce matin je pense que nous allons découvrir un peu qui est ce monsieur 100 000 volts euh, avec sans doute des moments de... De, de grandes sensibilités sur des périodes de sa vie où j'ai cru comprendre qu'il y avait voilà, des fanges de sa vie qui sont peut-être un peu plus délicates, mais je crois qu'il va pouvoir nous les livrer avec beaucoup de pudeur. Et puis euh, on verra aussi tout ce qui est autour des projets euh, qu'il mène depuis euh, très très longtemps et donc il va nous en parler. Alors on va commencer peut-être monsieur charnet Et je ne vous, vous tutoierai pas ce matin, même si je sais que c'est l'habitude ouais. de cette émission, oui. mais je n'y arriverai pas. Donc je ne vais même pas essayer très bien. Voilà, donc euh, Monsieur Charnet. Bonjour je... à tous. Alors, euh, on commence par euh, ah bah on y va. la petite enfance, Allez. parce que je crois que vous avez eu une, une enfance choyée. Alors, euh, effectivement, mais avant de partir à la petite enfance, je voudrais dédier l'émission. Ah oui. Oui, c'est vrai, parce que c'est important à trois personnes. Euh, même s'il y en a énormément que je voudrais remercier pour tout l'accompagnement mm -hmm. qu'ils m'ont prodigué pendant toutes ces années. Euh, la première, c'est mes parents. Et c'est par rapport à justement la petite enfance, j'ai été aimé. Et vraiment, je pense que ça fait la différence. Et j'en suis conscient par rapport à tout ce que je vois. Donc je les remercie beaucoup, je sais qu'ils vont regarder l'émission, c'est très oui. rigolo. Et euh, <rire> il est possible que je pleure à un moment aussi au passage. <rire> euh, la deuxième, c'est celui qui a aidé à construire en partie ma carrière, qui m'a aidé à faire, à me stabiliser, qui m'a montré des choses, qui a eu confiance en moi, qui m'a qui, qui donné des responsabilités, c'est Antoine Desroches. Euh, qui a changé ma vie, euh, parce que c'est un, un artisan et moi ce que j'aime, on y reviendra sans doute, c'est participer à des chantiers de manière bénévole pour apprendre, pour aider les gens, ce qui m'a mm -hmm. toujours aidé, même depuis tout petit où j'étais dans les tranchées en train de creuser avec les, les mecs du coin, c'est parce que j'aime aider et j'aime apprendre et c'est vrai qu'il m'a euh, énormément apporté et je le remercierai énormément. La dernière personne c'est Laetitia qui est donc ma grande amie d'enfance et je pense que je lui dois ma carrière, sincèrement, euh, et puis mon évolution personnelle. Parce que des fois, franchement, avec du recul, mais on le fait tous, c'était pas gagné quand même. Donc, Donc voilà. on va voir comment ces trois personnes, finalement, <rire> bon. ces trois personnes qui ont jalonné votre vie, vous ont permis de passer d'une période de votre vie à une autre, et puis peut-être de vous sauver par moment. Oui. Voilà. Donc, on commence quand même par, par la petite, la petite enfance. enfance. Cette petite enfance avec des grands-parents, oui. euh, des parents présents, une maman prof, ça ne se. Ça Un déterminisme pas. familial terrible. Voilà, tout à fait. Et mon papa qui travaillait dans, à l'arsenal, c'est-à-dire la construction des chars, euh, pour des plans. Il crée des plans en l'occurrence de, de chars. Euh, alors je me souviens de plein de choses parce que c'est compliqué de résumer toujours en, mm -hmm. quelques, en quelques bribes. Mais euh, je sais qu'effectivement j'ai eu la chance d'avoir un noyau familial qui était très présent, entouré par beaucoup de femmes. Euh, et c'est vrai que ça a joué pour toute la suite parce que je me suis dit ben elle travaille beaucoup, mon père aussi travaillait équivalent à la maison, enfin je veux dire à les tâches mmh. ménagères tout ça. Il y avait une très bonne répartition. Mais j'ai compris qu'effectivement, pour moi, il y avait une équité naturelle entre l'homme et la femme. Quoi. Et quand, à plus tard, je suis arrivé dans le monde du travail, alors j'ai fait des passages dans le secteur privé, j'ai pas compris pourquoi en fait il y avait une différence de salaire, et pourquoi il y avait un traitement qui est. enfin, une conception féminine qui était différente. quoi. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué et donc les choses ont tendance à se. À se un long euh... combat mais qui n'est pas terminé, je non, pense. Non, non. Et euh, ouais, c'est pour ça que comment on peut être un homme féministe, enfin, les termes sont. c'est nul comme terme, mais euh, je pense que c'est une question d'équité au niveau humain même en général. Enfin, ouais, bref. Donc je grandis tranquillement ouais. euh, là-dedans, je suis aimé. On... Alors je suis, euh, suis daltonien, donc euh, je me souviens petit, et, euh, ma mère me promène et euh, c'est elle qui me raconte et elle me dit, donc bah, dessine-moi. Alors c'est à l'époque qu'on dessine pas vraiment, mais euh, prend les couleurs. Et, décide moi le toit. Alors, je le je le fais vert, normal, alors qu'il était rouge. Et tu me quelle couleur le toit bah, Il est vert. Et non, il est rouge. Donc là, ils se posent des questions, ils vont vérifier. Mmh. Et puis, pouf, il est l'atonien, donc c'est l'enfer. Ça ferme énormément de portes, parce que ouais. euh, veto, je voulais faire, c'est mort. Mmh. Euh, L'armée, c'est mort. Tire sur le bonhomme vert, Ah ben, il ouais. est marron. <rire> Pilote mort, oui, mort. <rire> craché bon. après en même temps quand je vois tout ce que vous faites au niveau des branchements et tout ça l'électricité ça ne vous pose pas de problème et pourtant là y a aussi il y a des couleurs oui c'est vrai mais bon on y arrive, on compense en fait comme chaque ouais. chose et euh, alors je crois que enfin, ma mère ne voulait pas entendre parler, je pense, euh, elle me trouve très active, tout petit et tout ça, elle me raconte que j'étais braillé le plus fort à la maternité. C'est surprenant, ouais, c'est ce ouais. Et euh, <rire> elle me dit, euh, enfin, elle me dit que, bon, très actif, mais je ne sais pas s'il si me faut passer des tests ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois que visiblement, après des années et des années et des années, c'est la catégorisation, parce qu'on adore mettre dans l'étiquette, euh, de l'hyperactivité, et euh, c'est vrai Donc que je... changer vous seriez HPI non, non, non, TDHA. Ou TDHA, TDHA. TDHA, TDHA. TDHA. <rires> qui bouge, qui bouge tout voilà, le temps. Ouais. Pas un mais j'en sais rien, enfin bref. Euh, donc, euh, euh, il s'occupe de moi. Et franchement, mais je sais que certains parents vont regarder, ça change toute une vie, en fait. Hein. Ils n'ont oui. jamais lâché. Et pourtant, j'ai été pénible. Je me souviens, par exemple, c'était à l'époque où on pouvait partir en France, parce que l'essence était pas chère, et puis on n'avait pas conscience hein, à l'époque encore de tout l'impact écologique. Mmh. Euh, on pouvait vadrouiller, donc mon père avait récupéré un camping-car, il avait aménagé intégralement et on partait sur les routes de France pendant les deux mois de vacances dans des campings, alors sous la tente ou dans le camping-car, enfin à l'ancienne quoi, et en plus je sais que le camping-car aujourd'hui c'est revenu à la mode mmh. et euh, donc on vadrouillait, et je sais qu'on est allé dans Bretagne, en Corse et compagnie et je me souviens j'avais mes 6 ans euh, ou un truc comme ça ou mes 5 ans je sais plus parce que dans ce genre là et on allait tous les étés en Corse donc sur les grandes plages et je sais que je passais par exemple mon temps à prendre des tubes de crème des gens en courant sur la plage et à les vider derrière la dune. Mes parents qui me couraient derrière, qui allaient platement s'excuser, infernal oui. Mais ils n'ont pas lâché. Non. Mais c'est costaud quand même. Ça, ils un... ont pas abandonné, c'est déjà ça. <rire> Bonjour. <rire> donc non, non ça, non. Donc, ça oui. se passe pas trop mal. Je suis un gentil garçon en fait. C'est-à-dire hum. que quand on me fait une remarque, j'y fais attention parce vous que mon docile. but... Vous êtes docile, vous acceptez les remarques. Oh, docile, je... Ouais, je suis pas sûr que docile convienne. Non. Mais disons que je réfléchis aux choses mmh. et qu'après je viens m'excuser ou tout ça parce que... Parce que, parce que je réfléchis à trois trucs, quoi. parce que mes parents surtout m'expliquent justement qu'on refuse pas une main tendue, que la vie elle est courte, qu'il faut mm -hmm. prendre soin des gens. Puis c'était cette éducation à l'ancienne en fait d'une certaine mm -hmm. manière, parce que mes deux grands-mères ont vécu des périodes extrêmement dures dans, dans la vie, hein, parce que c'était la seconde guerre mondiale, tout ça elle l'avait vécu. Ma mère a vécu justement aussi cette partie où elle a entendu les résistants se faire fusiller et euh, c'était enfin, à côté donc c'est compliqué enfin on a toujours transmis à la maison euh, cette idée de la difficulté à nourrir parce que ma mère raconte que ma grand-mère à un moment mettait de la sciure dans la soupe pendant la ouais. seconde guerre mondiale pour euh, pour épaissir, ouais, pour, pour épaissir ouais, ouais. parce que c'était vraiment tellement compliqué de bouffer quoi. donc euh, je sais que j'ai été choyé parce que ne ouais. voulait pas que j'ai cette vie là et ce que je peux comprendre quand on mmh. fait le contraire. Donc ça m'a un peu pourri. Faut pas... oui, <rire> et en même temps je les remercie quand même beaucoup. avec des ouais, c'est ça. Voilà. Et, et ça c'est le plus important. Et je les remercie beaucoup pour ça mmh. parce qu'on avait conscience de cette misère et de, de l'histoire justement mmh. qu'on portait avec le côté bien ou, ou mal. Hein, et que c'était beaucoup plus compliqué que de dire il y a des résistants, il y a des pas résistants. Mmh. Et ma, ma mère elle me disait mais on n'en sait rien en fait. Enfin t'en sais rien, mmh. il faudrait que tu sois à cette époque-là époque et, et puis après tu, tu vois quoi. Mmh. Donc, euh, ben, j'ai grandi. Mon donc, lit... Voilà, oui. donc là, vous avez grandi, on va, on va parler des années collège, des années lycée. Moi, je voudrais juste que vous me disiez à quel moment ce déterminisme dont vous parliez tout à l'heure de votre maman qui était déjà dans, enseignante, est-ce que à quel moment ça vous a, euh, on va dire, titillé cette Je histoire ne voulais de pas transmettre... faire prof. Vous ne jamais, vous pas Jamais, jamais, jamais. Je la voyais travailler tardivement le soir et mon père qui euh, donc, qui assuré à côté à la maison, quand il rentrait du travail euh, et elle corriger des copies, Enfin, une préparation non-stop jusqu'à 22h, minuit et compagnie. Elle s'endormait sur les copies. Alors, moi, je l'ai regardée. Des fois, je rigolais parce que tu sais, c'est toujours marrant de regarder les copies. <rire> Tout ça. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai été bercé par ce genre de truc. Euh, mais je me suis dit, mais jamais je ferais ça. Parce que, puis déjà, je crois que je suis un solitaire. Alors, j'ai eu cette un hein, des 6 ans euh, de me dire « je finirai seul ». Ce truc-là où euh, bah, c'est la vie, hein, personne ne peut t'accompagner sur le grand saut. Je pense qu'on est... Alors après, c'est des conceptions personnelles, hein, mais je pense qu'on est moins seul quand on est accompagné dans la vie, etc. Mais on reste toujours seul à des moments cruciaux de choix, etc. Et euh, peu de temps après, je me suis dit bah, « je ne veux pas d'enfant ». Les deux choses étaient quasiment concomitantes. Hein, et point. Alors, au début, c'est très complexe quand tu es petit mm -hmm. de se dire au collège euh, « je vais finir seul » où je suis un solitaire parce que c'est ça en fait par rapport à, la, à ce qu'on disait précédemment. Et euh, je me suis dit mince, je veux absolument intégrer le groupe parce que j'avais bien conscience que effectivement c'était cool tout ça, mmh. mais c'était très difficile, j'y arrivais pas. Pour je ne sais quelle raison, enfin si maintenant je suis un peu plus déjà, mais euh, je sais que par exemple en maternelle, euh, ils me jetaient des cailloux, euh, et moi donc, les petits graviers, donc moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris un caillou un plus gros puis je l'ai rebalancé. visiblement je visais mal la grande vitre de l'établissement à la constater, donc j'ai remboursé la vitre de l'établissement avec mes petites tirelières, je suis venu en tout c'est. mais à, à la base c'est que j'avais rien demandé, hein. moi, je voulais qu'on me foute la paix, mmh. donc ouais le harcèlement bah, ça c'est un peu... un peu différent et on vous le faisait ressentir, oui j'étais un peu différent, ouais. voilà. non, mais c'est pas grave, enfin c'est difficile à vivre, euh, maternelle-collège, où là, les... c'est très animal, en fait. Généralement, hein. ce que je leur dis euh, aux élèves, c'est que c'est la période la plus complexe. Pourtant, mmh. c'est celle où on se forme avec ou justement contre les autres. Et après, euh, les... ça, ça va mieux quand on grandit. Mais mmh. c'est vrai que cette période est très complexe, hein, je Et reconnais. cette période solitaire, où vous étiez mieux tout seul qu'avec les autres, elle, elle, elle a continué jusqu'au lycée Ou déjà au lycée, vous avez trouvé que finalement, d'être dans un collectif, c'était quand même plus riche et Rassurant, En fait, je pense aussi. que je suis fatigant. Mais gentil, mais fatigant. Et je pense que... Pour autrui, il faut vraiment qu'ils aillent gratter pour euh, gratter la carapace. Et après, à ce moment-là, effectivement, oui, je suis quelqu'un qui est extrêmement loyal. Vraiment, ça, c'est un de mes traits de caractère. Je ne trahis pas. Et sauf que si vraiment, on s'est poussé au bout, etc. Mais là, c'est particulier. Mais sinon, ouais, quoi qu'il en soit. Et euh, le collectif, il s'est réduit toujours à à un petit nombre en fait, parce que moi je ne peux pas tenir des conversations avec 15 000 personnes et je préfère avoir des, de l'intimité avec un petit nombre de personnes mm -hmm. plutôt qu'avec un grand nombre. Mais c'est vrai que le collectif c'est complexe pour moi. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs mes parents m'ont fait faire tous les sports possibles pour m'occuper parce qu'ils n'en pouvaient plus, à un moment il fallait m'occuper. Et euh, donc ils m'inscrivent au karaté, à la natation, enfin tous les sports individuels ça se passe bien. Mmh. Forcément, je suis avec moi-même, enfin euh, oui. euh, ok ils m'engueulent en disant non faut nager droit hein, et pas faire... <rire> donc, ok c'est bon ça se passe, mais, euh, et... mais sinon c'est un peu compliqué. J'adore les maquettes et la construction parce que ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment mmh. le monde fonctionne. Et, euh, et les machines aussi, enfin mm -hmm. toute la, stru la structure en fait de, de mon fonctionnement en général. Et puis donc ça fixe votre concentration Ah c'est ça, ça me permettait oui. d'avoir, comme oui. pourrait le faire le yoga ou euh, oui. la méditation aujourd'hui, ce que j'ai fait, ça me permet d'avoir effectivement un recentrage voilà. euh, qui, qui me permet justement d'être... Euh, plus serein donc j'ai fait beaucoup beaucoup de maquettes merci papa merci maman pas merci la planète avec le plastique et ça m'occupait j'étais capable d'avoir une surconcentration et ça j'ai découvert beaucoup plus tard en fac c'est à dire que j'étais capable de bloquer quasiment 6 heures non-stop euh, et de balayer tout un pan du truc du programme parce que je fixais extrêmement rapidement et que le, le, la maison pouvait s'écrouler effectivement c'était le cas de ma mère aussi elle me disait euh, on s'en fout on travaille et euh, c'est vrai que côté rigueur c'était pas ça par contre j'ai beaucoup appris de mon père parce que lui, il était forcément dans les dessins techniques, il euh, ne fallait pas oui, chipoter, oui. mais il, donc, il, a, il a essayé de me tra transmettre pas mal de trucs là-dessus. Comme j'étais petit et un peu tout fou, tout, fla tout, fou, tout flamme, j'ai pas tout percuté, mais je reconnais qu'effectivement, ça a commencé à cadrer les choses. Et après, quand j'ai commencé les chantiers, ouais, je m'en suis servi. D'accord. Donc euh, collège, lycée, on a bien compris, hein, une période où alors, on se recherche un peu, au niveau alors, personnel, ouais, au niveau tout, de, de tout, de tout. tout. Euh, des années qui n'ont pas forcément laissé un souvenir euh, Alors, je ne sais pas, parce très, très que je me positive. souviens plus du collège que du lycée. Je pense que, eux, quand on en parle avec les élèves, c'est toujours ce qui marque. Je pense que c'est neurologique, en fait, par rapport à, aux étapes de construction et qu'on ancre plus ce qui est dans l'enfance, forcément, pour les langues et pour la construction sociale, forcément. Et euh, bah, je me souviens du collège où j'étais très bon en 6e, 5e, moins en 4e, 3e, parce que... Euh, les, par exemple, les maths, c'était euh, de, de, de la construction logique en fait, de formules mm -hmm. et de résultats. Et je voyais de résultats, mais toute la reconstruction était totalement impossible. Je me suis fait laminer. Mm -hmm. Donc, euh, bah, tant pis, hein, c'est la vie. Euh... Tout à l'heure, mon... Mon idée de HPI, non, on je... sait bien que ce sont des enfants qui ont du mal à, à justifier, à expliciter les choses parce qu'ils les comprennent très vite et ça passe par des canaux beaucoup plus rapides que pour le coma des mortels. Alors, je ne sais pas, même principe, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça posait problème oui. là-dessus. Les, les relations avec autrui au collège sont compliquées parce que collège, parfois violentes euh, parce qu'à un moment, quand on dit toujours faut laisser passer les choses, euh, pour, par exemple, pour du harcèlement, à un moment... Enfin, D'ailleurs, ça, ça, ça me gave, quoi. à un moment, il, si tu te laisses tout le temps taper dessus... Et ça a et été a entendu, ça, à un moment, par euh, le corps enseignant ou vos parents Ou est-ce que vous est l'avez gardé pour vous C'est complexe, parce que, euh, parce que, comme ils le font aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup. Hum. Alors, soit, effectivement, à un moment, ça a éclos, parce qu'il y a trop de surplus, et là, effectivement, c'est trop tard, soit, effectivement, euh, bah, moi, j'ai opté pour... Euh, les deux, en fait. Soit je me taisais, soit j'avais des accès de violence pour répondre. Ça a calmé les choses parfois, ça... Enfin, je... c'est pas que je véhicule l'idée que la violence peut, a... peut arranger les choses. Je pense que non, absolument pas, et qu'il faut prôner l'amour, la tempérance et la paix, surtout aujourd'hui. Mais là, dans ce cas-là, par rapport à un agresseur qui comprenait rien et qui était méchant, oui. à un moment, il fallait faire stop. Et si j'avais pas, pas d'extérieur pour faire stop, bah, il faut s'y coller soi-même. D'où l'importance d'aller voir les adultes. Ouais et non pas de répondre avec les points ou avec des mots. Ouais, mais dans l'urgence, dans c'était complexe. Ouais. Donc là, je bats ouais. ma coulpe, hein, euh, ouais. personne n'est parfait. Non. Mais je reconnais que je fais plein de choses avec des voisins, sur la, la culture, la connaissance. Mes parents me font voir plein de trucs. Tout ce, je découvre beaucoup de choses. J'ai mes grands-mères qui sont présentes. On, parents, ma mère est cinéphile, donc elle me donne beaucoup, beaucoup de films à voir, mais des films anciens et compagnie. Beaucoup de lectures et parfois, parfois beaucoup de BD, mais tellement de livres, tellement, tellement, tellement. Donc j'apprends beaucoup. Euh, sur le fonctionnement du mm -hmm. monde et je trouve ça vraiment génial euh, et non, donc ça, donc, se passe ça vous bien. donne envie après euh, la fac alors, euh, lycée où ouais, on zappe, oui. euh, parce qu'on s'en fiche, ça se passe pas mal, on reviendra sur le champ après. Et euh, la fac, euh, ben, la fac euh, je suis bien embêté parce que moi je voulais rester chez mes parents, contrairement à la majorité d'entre euh, vous, <rire> tous qui vouliez partir. Moi j'étais bien, hein. ma mère et mon père ils me disent non, il faut que tu partes, je leur dis non, mais moi je suis bien, ils me disent non, tu vas aller à Lyon ou Saint-Etienne, je leur dis quitter le cocon familial, non, Laurie On euh... rappelle que vous habitiez Rouen, c'est Oui, ah, oui. Ah, oui. Rouen, Donc, la Loire. Voilà. Oui, c'est où Donc Lyon c'est très très loin. loin. Et la grande ville en plus. Et la grande. Donc ils me disent « Ok, on va s'inscrire ». Donc je dis « Ok ». Et je leur dis « En quoi ?» Puisque j'avais eu euh, 16 en anglais, euh, 16 en histoire et je crois 12 ou 14 en latin. Puis le reste, c'était moyen. Pff, voilà, ça se passait. Et euh, je suis bien embêté. Donc ma mère calcule, voit mon intérêt. De, ah, j'ai oublié, depuis, depuis tout petit sur les chantiers. Parce que mon père et ma mère se sont rencontrés sur des associations d'archéologie, etc. Mmh. Déterminisme par rapport au projet. Voilà, formidable. Et donc ils m'emmènent fouiller. Je me souviens une fois, mon père... Il, va, donc il allait chercher des fossiles et donc on allait tailler des immenses fossiles sur une grande carrière et forcément, à un moment, tu as un éclat de silex qui part et qui lui tranche le jarret, donc artère aussi, hémorragie. donc Je me souviens des monceaux des, des de sang qui sortaient la jambe de mon père, ma mère qui garrote En plus, on était paumés dans les carrières de je sais pas trop dans... Ardèche ou une mer comme ça, et euh, euh, donc on repart, ma mère prend le camping-car, on va donc aux urgences et compagnie, et euh, c'était des souvenirs hyper marquants, mais bon, on sait les toutes de fouilles à l'époque où c'était euh, enfin, tout ouvert, etc. Mmh. Donc c'est vrai que là-dessus, pour l'orientation, elle, elle voit bien mon intérêt, elle me dit, tiens, bah, lettre classique, puis elle, comme elle ta prof, elle se dit, euh, bah, le ratio, c'est-à-dire le nombre de, de candidats et le taux de réussite n'est pas trop mal dans l'aide classique, tira, moi, je dis OK, parce que je suis pas pénible, je suis docile. Là, je dis OK, de toute façon, ça sert à rien, moi, je vais rester à la maison. <rire> j'ai bien compris que non. Donc, ils me disent, on va s'inscrire. On va s'inscrire, donc on tombe sur Lyon 3, la première fac. Bien évidemment, c'est blindé, mais de toute façon, moi, comme je connais pas les facs, pff, hop. Et ensuite, on va à Lyon 2. Quelle chance j'ai eu une faculté ouverte d'esprit où je pouvais, j'étais pas encadré parce que moi, le lycée, ça m'a gavé d'être encadré. Hein. Mmh. Euh, si effectivement, pour tous ceux qui nous écoutent, vous préférez être encadré, il vous faut effectivement une fac qui encadre ou une prépa. Mais moi, je voulais la liberté, ce, ce truc, mmh. mais de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut euh, sans trop impiéter sur les gens. Mais euh, la fac, Lyon 2 m'a permise euh, parce que j'ai pu gérer mon temps comme je l'entendais. C'est-à-dire que si je ne voulais pas aller en cours, j'y allais pas. Par contre, je travaillais doublement à la maison parce que j'avais mon rythme de travail, ce qui me permettait de réussir, parce que j'étais capable d'enquiller énormément et d'aller chercher ce qui me manquait et tout ce qui va avec. Oui, c'est parce que vous aviez une motivation au fond de vous. Oui, c'est ça. Parce que c'est une grande liberté, la fac. Ah, on, on sait est bien ce que qui certains se perdent ouais. parce que, est ça, parce qu il faut euh, la gérer. C'est ce qui est le plus difficile, ouais. je pense. Avoir cette liberté, mais pour mm. tout le monde, hein, mm. et de se dire qu'on se met des, des barrières de chaque côté parce que, pas pour euh, se dire que euh, c'est pas bien l'anarchisme ou quoi que ce soit, mais pour se dire qu'en même temps, la meilleure liberté, c'est celle qu'on se fixe en fait. Hein. Et euh, ça nous permet de progresser parce que sinon ça part à vol n'importe comment, c'est le bordel. Et euh, je le sais, je suis bordélique de nature, hein. c'est pour ça que je le dis et que je travaille depuis des années. Ce qu'on disait à un moment, c'est que euh, dans ce cadre de l'éducation plus tard, c'est que je me force absolument à rentrer dans la, dans, la doxa, enfin, dans la norme et dans les règles parce que pour moi, c'est un aboutissement vu que naturellement, je ne c'est pas possible. Mmh. Donc c'est extrêmement important, et en plus, règles font communauté, et communauté grecque, etc., travailler en communauté, enfin vraiment, dans, dans un, un ensemble, une société, c'est hyper important. Là, tout s'éclate de partout, mais il enfin, ne faut pas chercher bien loin pourquoi ça va mal, hein. c'est parce qu'on est un foutu de se remettre ensemble et de discuter avec son voisin. Hein. Oui, mais vous êtes un grand philosophe, monsieur Tornet, on va suivre vos, vos conseils, et moi je, je partage tout à fait ces valeurs-là. Donc là, on est à la fac, Donc je, euh... je pense que cette oui. période, elle a été aussi émaillée de peut-être quelques moments, on va dire, de perdition. Ah, très donc bien, très, comme, comme, le, film voilà, <rire> comme le film de Guillaume. Voilà, comme le film de Guillaume. Alors, donc, Alors euh... avec quand même à côté, oui. moi, je veux quand même qu'on parle de ce chant, hein, ce chant lyrique. Et la peinture. Où, voilà, de la peinture, mmh. qui sont quand même des activités où, pour, enfin, quand on vous connaît, on a un peu du mal à vous voir dedans. Et finalement, bah, vous avez... Alors, je, finis fac deux, ouais, oui. je finis la fac en deux secondes et puis après on bascule. Donc fac, euh, je fais toutes mes années, etc. On y reviendra après, tout se passe bien. Et, euh, et, et, et mon trou de mémoire, donc fac, fac. donc je prends l'aide classique, c'est-à-dire latin, grec, mm -hmm. euh, et euh, je prends une, une grosse option qui est même plus une option, c'était histoire des arts et ça me plaît énormément parce que ça marie plein de choses qui sont la culture sauve le monde, de toute façon, point. Et il euh, y a un truc, alors je ne sais pas si je le regrette, je me suis beaucoup posé la question, je pense que non, parce que de toute façon, c'est passé, en fait, et ça ne sert strictement à rien, mais cest dire l'idée du possible, en fait. Mmh. Un jour, je suis en deuxième année en faculté et euh, j'ai un, une des références en fait du milieu linguistique grec qui s'appelle Monsieur Basset, qui vient me voir et qui me dit euh, « Olivier, est-ce que tu veux prendre en charge les premières années pour la conjugaison grecque ?» J'adorais, c'était logique, ça se construisait. Et là, à la grosse panique, qu'est-ce qu'il fait Olivier Hein Bah, il dit non Ça a changé ma vie, j'en suis conscient. Mais je pense, je sais pas, mais là je suis tellement heureux de pouvoir faire ce que je fais là, je, je sais pas, mais c'est impossible. Vous ce seriez sans doute arrivé d'une autre façon. Ah c'est ça, ouais. voilà, donc bref. Ouais. Et donc ça se passe bien, et euh, pour la maîtrise, avant de basculer sur le côté artistique mm -hmm. parce que je fais ma liaison, euh, j'avais présenté comme sujet, c'était Carmen d'Opéra de Bizet, et euh, les rapports avec la tragédie grecque, parce qu'il y en avait même au niveau musical, avec le mode hippolydien et tout ça, et justement le côté tragique euh, qui rentrait dans les deux cas. Et là, il galère pour me trouver un directeur de, de mémoire, et, parce que personne ne veut prendre ce truc-là qui est multi-multi multichemin de traverse. Donc finalement, je me retrouve avec une preuve de littérature comparée qui me le valide en lettres classiques, et euh, il galère euh, vraiment. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il m'offre la possibilité ultérieurement de de participer à un colloque sur, euh, à Aix-en-Provence, dans le cadre du festival donc, euh, lyrique, sur euh, Idoménée de Mozart et les rapports de la symbolique de l'eau. Et franchement, c'est ma première participation à un colloque, donc évidemment je stresse, mais je suis très content de pouvoir transmettre. Et, euh, et on, justement, ça commence à venir. On va revenir justement à l'art. Oui. Euh, et pas au cochon. J'adore mes blagues, en fait. Oui. Elles sont non, tellement moi, catastrophes. Oui, oui. oui. oui. Voilà, enfin. on peut s'en passer aussi. <rire> on dirait les élèves <rire> alors, oui, oui, je pense que les élèves... Pensent okay. ça aussi alors, Voilà, donc les, voilà, ces deux passions, on peut dire ça C'est ça, le chant 16 ans euh, Alors j'ai toujours un problème parce que je n'ai pas regardé le CV, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est effectivement tôt. Je me souviens, mes parents me trouvent en rentrant, en tête fin de troisième ou seconde, un truc comme ça, euh, en train de hurler à ses décès dans mmh. le salon avec les bas-flaffons, évidemment, oui. ah, bon, ça de pose problème. De il y a quand même... Là, euh... Ça, c'était avant, ouais, c'est ah, ça. C'était avant. Ouais, c'était avant. <rire> et, et, et là, je vois un regard d'incompréhension catastrophée. Ils se disent, mon oui. Dieu, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut faire et là, ma mère a une très bonne idée, elle dit, je vais t'emmener faire du chant, on va aller, tu, tu vas aller faire du chant. Et moi, je m'imagine tout de suite avec un micro à la Ramstein, Metallica ou tout ça. Et en fait, j'arrive chez une dame un peu âgée qui fait du chant lyrique, c'est-à-dire du chant d'opéra. Alors, comme je suis un peu docile, je dis, ok, on, on, on y va, mais je, je, je renacle un peu, hein, parce que ce n'était pas du tout mes ambitions. Mmh. Moi, je, je, je, je voulais faire... Enfin bref. Et euh, finalement, visiblement, j'ai une voix... Euh qui sort, enfin une voix intéressante. Elle je me... confirme, au collège, on vous entend. Ouais, ça les tout le temps, donc. <rire> <rire> c'est exactement ça. Et euh, donc, elle, elle, me, elle me coach, je prends des cours particuliers grâce à mes parents. Elle a un, elle a un très grand cœur à Rouen, euh, qui était, parce que c'est la compagnie Myriam Jean, enfin c'était, puisqu'elle est, elle est, elle est terminée maintenant. Et euh, elle venait de l'Opéra Garnier à Paris, euh, elle était donc rejointe sa, sa famille, enfin son père euh, uh -huh. à Rouen. Et elle monte une, une compagnie de, de lyrique. Avec euh, plein de gens, parce que euh, le chant, ça, ça, mais ça marche toujours dans les ou toujours. Ah hein. ouais. Et euh, donc, en fait, on, elle monte des opéras et elle fait venir des pointures, hein, vraiment, du monde entier, qui, ch qui chantent dans le monde entier, qui, qui donc ses connaissances, ses amis, qui interviennent et qui mettent des rôles euh, dans des spectacles pro professionnels ou semi-professionnels, parce que nous, on est choristes amateurs, et avec, donc euh, au théâtre de Roanne, et ça, ça donne vraiment quelque chose de grand. C'est mes premières participations à des spectacles, en fait, à ce moment-là. Et ensuite, on, par exemple, on joue avec l'Opéra de Vérone qui se déplace et on fait, une, on fait Faust en fait, c'était fantastique. Et je rencontre des gens, je pense à la famille Ravachol par exemple, qui sont formidables, sont gentils, enfin, dans, ces, dans ce cadre-là. Et après, j'ai droit à des seconds rôles, parce que, parce que visiblement je travaille un peu, que ça se passe bien. Et je comprends bien que le métier du spectacle, en tout cas celui-là, c'est un métier qui demande énormément physiquement mmh. parce que le chanter c'est tu peux perdre à 2 à 5 kilos par spectacle hein, si, mmh. vraiment c'est un truc extrêmement physique mais une, une hygiène de vie ah, très stricte tellement ouais. ouais, c'est un truc de sportif ça, de haut ouais. niveau ouais, ouais. et là euh, je commence à me poser des questions en me disant est-ce que je suis prêt à hein, une mmh. vie comme ça surtout qu'en fait ils sont toujours en déplacement non stop et moi je suis quand même assez sédentaire parce que j'ai besoin d'avoir vraiment un endroit pour me reposer parce que Et puis vous êtes toujours étudiant à cette époque-là. Ouais époque c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que... Alors, le côté étudiant, pour moi, ça coule en fait. Mmh. Mais euh, là, c'est vrai que ça commence à devenir plus complexe. Euh, le chant, en tout cas, parce qu'on parce que me dit, bon, peut-être le conservatoire, peut-être euh, mmh. bidule. Il y a le solfèche qui pêche un peu parce que j'ai fait 40 ans de piano jazz et je trouvais ça sympa par l'improvisation, mais le solfèche c'est pas mon copain. Euh, parce que ça me fatigue, parce que c'est pareil, il y a des questions de logique et tout ça, et parce que j'ai pas l'oreille, sans doute, qui va avec. J'ai un problème de rythme. Mmh. Donc je travaille un peu, mais pas tant que ça, ou pas, pas suffisamment. Donc, j'arrive à compenser par du par cœur, etc. Puis à un moment, j'ai la boule au ventre non-stop avant d'entrer sur des seconds rôles. Puis en plus, avec des gens de l'Opéra Bastille ou, ou assimilés qui viennent chanter, à un moment, l'erreur, c'est moyen. quoi. Est-ce euh... que ça correspond aussi à cette période de vie dont, dont vous viens... avez été? J'y viens difficile. sur le chaos. Je, je pense que ça ouais. correspond aussi à je cette arrête ouais. du chant lyrique ou c'est concomitant? C'est concomitant, oui, c'est ça. Par contre, je vais continuer pendant cette période le dessin et la peinture, parce que ça, on y reviendra. Et donc, le chant lyrique, il va se terminer à un moment, c'est-à-dire quand je deviens prof véritablement, la... J'arrête le chant lyrique euh, parce que je peux pas tout faire en fait mmh. à un moment et que j'en garde un très bon souvenir. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des masterclass, enfin on a fait des trucs à l'opéra éclaté, à s'insérer dans des chœurs. Enfin je vois beaucoup de choses en spectacle, ça m'intéresse et surtout je la remercierai beaucoup ma prof de chant parce qu'elle euh, m'a permis de gagner en confiance en moi. Ce qu'on tâche de faire d'ailleurs tout ce temps dans les projets qu'on mène oui. où euh, nos élèves effectivement après un an ou deux ans arrivent et je le vois parce que je l'ai vécu et je me revois comme eux mmh. en fait en train de dire ah mais oui ça va mieux. Oui. Et on a oui. plus confiance sur scène parce que même si on se met un masque parfois, on se dit peut-être qu'on vaut quelque chose. Euh, et donc à côté de ça, moi je fais du dessin, je dessine depuis vraiment tout petit, c'est-à-dire que ce soit Super Mario Bros au début parce que ça m'éclate, mais même les dessins, j'aime bien parce que c'est une manière d'exprimer les choses. Hein. Et je copie, c'est vraiment purement la mimésis totale. Et après un moment, Picasso me parle. Euh, et euh, au-delà de Picasso, parce qu'il y a des ce que j'aime, et donc je vais écrire quelque chose de plus structuré, c'est vraiment les motifs géométriques, la construction, en fait, la construction du monde, puisque moi même sur dans mon monde intérieur... Sur des grandes inter... de surfaces, si j'ai bien compris. Ouais, du 3 par 2 mètres, bien sûr, ça m'éclate. Et j'adore oui. les dégradés de couleurs, parce que comme je suis daltonien, j'adore les, les couchers de soleil ou les levées de soleil, plutôt couchés avec le rosé qui, qui va sur... Enfin, c'est tellement beau. Et les couleurs, en fait, pour moi, elles, se, ça, ça, ça, elles jouent entre elles. Et quand je fais mes dégradés, euh, je mélange des, je mets des couleurs, je les juxtapose avec des traits noirs. Est tout, tout est construit en miroir et compagnie, je, je calcule, je trace et j'illustre l'Ancien Testament, la mythologie, euh, à travers des choses qui sont euh, déstructurées un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc quand je perds ma couleur, c'est la misère totale parce que le... je ne peux pas retrouver, je suis daltonien. Donc mmh. je suis obligé de redémarrer sur des surfaces immenses, ben, c'est beaucoup de taf. Mais ça me tient, ça me tient parce que ça me permet d'avoir ce truc, ce dont on parlait au début sur les maquettes, de... se reconcentrer. C'est ça, de ce... concentration, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment formidable. Oui. Et donc, euh, c'est... Ça, ça aurait pas pu être... être sur des petits volumes. Mais ça pu, oui. Mais voilà, c'était peut-être trop. Non, parce que je voyais grand, parce que parce que parce que j'étais bercé aussi dans mon enfance, en, parce que fils unique et tout ça. Donc oui. je pense que c'est... si on sait que vous voyez grand, on voit bien la hauteur des projets que vous menez, l'ambitude euh, la... qu'ils peuvent prendre. Si on ne vous les freine pas, la taille des Si ouais. on les freine pas, ouais. ouais. mmh. <rire> c'est ça. Voilà. Et donc euh, ces années de fac. Oui. Alors, euh, ben c'est l'époque euh, où on a tous les interdits, loin de papa maman. C'est ça. Donc c'est l'époque de mon premier amour. Donc ça dure trois ans. Euh, c'est vrai que je vais plus trop à la fac parce que j'ai d'autres choses à fouetter. Bah oui, euh, oui c'est ça, et c'est tellement formidable. <rire> bah voilà, voilà c'est ça. Donc euh, je suis totalement amoureux, mais euh, dans l'unicité. Et ré... comme vous ne savez rien faire à moitié. Ah non, c'est terrible. Du 100%. Ah c'est terrible. Voilà. Mais euh, donc avec deux visions antagonistes du monde, parce que c'est un classique. Mmh. Donc, mais euh... contraire, tient, ah terrible. <rire> donc avec des heures qui vont avec et tout ça. Enfin, Bref, ça se passe. Et à la fin, bon bah, les choses se terminent. Euh parce qu'elle se termine du fait de mon non-engagement aussi, parce que ça ne me convenait pas, mmh. et euh, donc je me fais plaquer. Hein. Et là, c'est la descente aux enfers, parce qu'avec parce que le surinvestissement, enfin, c'est de l'amour, c'est de l'endorphine, c'est de la drogue, et euh, il y a un moment... – je Il fallait compenser. – ben, Terrible. Donc je sombre, je sombre doucement dans la drogue, mais alors doucement, parce qu'après, ça, ça croît énormément, ça commence, par le, ouais, ça commence par le, cannabis, euh, mes pauvres parents, parce, qu en fait, ils de, parce que je, je, suis, je suis costaud en fait, je suis hyper actif, donc, enfin, pas, pas de médicaments, j'en sais rien, mais bon, je suis actif, ce qui me permet en fait de mener tout le truc de front et de camoufler un peu tout ça. Donc euh, ça commence par par, par, par par du cannabis. Ça permet aussi où ça permet. Ça permet d'avoir des gens qui reviennent autour, autour de toi qui sont pas des vrais amis en fait. Mm. Et ça on croit toujours dans, dans ces cadres là que en fait c'est des amis qui sont avec toi dans la défonce, mais c'est des conneries. En et fait c'est simplement des. L'aspect financier parce qu'on aussi. Eh ben, L'aspect financier. Merci papa maman parce que mm. parce qu'ils se disent mon dieu qu'est-ce qui se passe. Ils veulent pas que je sombre dans la drogue. Sauf que financent ça sans le savoir sans au début ça, ouais. et donc ils prennent un prêt. Euh, donc là je bon, je pas. Bonjour Je, bon, je m'en veux. Je suis bien conscient des choses. Je je vous remercie énormément, nickel. Donc j'en suis sorti ce qui est bien. Euh, donc euh, pendant un an et demi c'est vraiment la descente, en plus à l'époque il le coupait au crack, donc je me souviens, euh, mais c'était vraiment hyper mauvais, mais c'était tellement difficile. Euh, donc je me souviens en train de faire les allées, mais sur, ça pouvait être 8 km en patin roulette parce que j'en faisais bah, au fond de Lyon pour aller chercher, euh, chercher le shit, enfin la, la boule du monde quoi. Et, et là, euh, on a Laetitia un, un, un, qui arrive. Ouais, c'est ça. Et donc j'en suis à 25 joints par jour, c'est ouais. énorme, et puis ouais. on côtoie des gens qu'il ne faudrait pas côtoyer à un moment, hein, sincèrement. Donc, et puis surtout l'addiction au shit c'est vraiment une catastrophe enfin même à l'herbe et euh, en fait on dit non etc mais c'est des conneries elle est psychologique je commence à faire des bad trips aussi euh, vraiment les suets, les sales rêves mmh. et compagnie je me dis waouh comment je vais m'en sortir et ça euh, ceux qui ont connu ça savent très bien qu'à un moment tu veux t'en sortir mais tu vois t'as pas la force en fait et tu attends que quelqu'un vienne le faire tout en sachant que s'il vient t'aider tu diras non mmh. et c'est euh, l'enfer donc euh, donc là-dessus Laetitia arrive euh, elle me dit, euh, ben c'est moi ou c'est euh, la drogue, enfin elle ne dit pas ça comme ça, elle me dit, tu es responsable en fait, mmh. de tes choix. C'est vraiment ça, et j'entends cette responsabilité ou cette liberté qui a été aliénée, hein, j'en suis d'accord, mmh. hein, euh, mais parce que c'était tout perdu, etc., et que, et que on, personne n'est parfait. Hein. Donc, euh, donc là-dessus, ben, je, je réfléchis et je dis oui. Et donc, je brasse tout ce petit monde. Donc, on brasse avec délicatesse parce que, parce que, parce que le monde qu'on côtoie, ce n'est mmh. pas le même que dans la vraie vie. Vous faites le vide autour de ouais, vous. ça pique un peu. Et puis, même moi, je me dis ouf, mmh. ça va être chaud. Donc, ça passe. Euh, et euh, donc là, j'apprends que finalement, j'ai mon concours de prof en même temps. Euh, donc, je pars à, je pars, je pars à Saint-Claude dans le Jura. Et là, c'est la période de sevrage et l'enfer. Donc, je suis chez le médecin. Il me file sous anxiolytique. Euh, je passe des nuits blanches, mais tellement monstrueuses. Et donc, je compense par le surinvestissement au niveau du travail, parce que sinon, bah, quand tu dors pas ou quand tu es en train de transpirer, etc., et je mets un temps mais, tellement long. Et encore, ça, ça reste qu'une, on va dire, une drogue douce. On va relativiser, hein. mais euh, ouais, c'est fou. C'est quand même un environnement très sympathique parce que le Jura, c'est aussi sans doute possibilité d'aller vous aérer l'esprit. Ah non, non, c'est et... la catastrophe là. Catastrophe. Ah non, c'est la catastrophe. Euh, euh... <rire> non, mais c'est bon, j'arrive avec mon camping-car parce que bien sûr, <rire> je suis muté du jour au lendemain. Euh, donc, je passe quelques jours dans le camping-car. Je trouve un autre prof, qui est prof d'histoire géo, qui dort sur le banc lui-même dans, dans le parc à côté. Mm. Donc, on décide de prendre une colocation pour faire prof. C'est toujours très festif. Et euh, donc, donc Saint-Claude, bah, c'est très joli euh, autour. Mm. Saint-Claude, c'est sympa. Donc, je suis dans une grande cité scolaire. C'est cool. J'ai des secondes en responsabilité et puis des sixièmes avec tuteurs, et, euh, et ben je prépare mes cours, je travaille comme je peux, je dois avoir 22 ans, un truc comme ça, mes élèves ont parfois 16 ou enfin des secondes et compagnie. Mmh. Je tâche de les accompagner comme, comme je peux, je les emmène décrire un paysage un jour, le même sous la flotte le lendemain, visiblement ça leur parle, <rire> voilà. donc on est créatif. Et euh, à, la fin, donc à la fin de l'année, euh, bah je me dis pourquoi pas continuer, et donc je continue, euh, et donc la vraie mutation, et cette fois-ci c'est à Lamur-sur-Azerg, dans le Rhône, donc je me rapproche. Et euh, là j'ai une quatrième, donc je ne suis pas Pépé mais je suis le professeur principal, mais j'ai une quatrième, et du, latin et du latin et pas de grec, encore du latin, c'est tout. Et là, c'est les tranchées qu'on peut l'imaginer. C'est vraiment ce qu'on peut rencontrer en ZEP, etc. Pas dû à l'internat social qu'on avait, où on avait les caïdes de veau et de vénitieux qui étaient mis au vert. Mais ce n'était pas du tout le, eux le problème. Justement, c'était intéressant parce qu'ils avaient besoin d'avoir un cadre et de l'attention. Mmh. Non, c'était les petits ruraux euh, parce qu'il y avait une classe particulière. Et euh, bah, je suis martyrisé totalement, c'est-à-dire les boulettes dans le dos, les insultes, enfin l'enfer, l'enfer. Alors il y en a quelques-uns bien sûr qui me disent « tenez bon monsieur, je les adore euh, », etc. Laetitia elle me dit « bon, maintenant que tu es lancé là-dedans, euh, tu continues, tu tiens ». Et je la remercie énormément parce que je tiens, mais à un moment j'ai 15 000 fois envie de démissionner, quoi, c'est l'enfer. Et les collègues ont oui, aucune, aucune aide, aucune aide, sauf un. Euh, et c'est vrai que c'est donc un mm. qui me prend sous il sapeur-pompier, c'est Renaud Grattier de Saint-Louis, qui, qui est toujours, d'ailleurs, je crois, au collège de la haute qui me prend sous son aile. Lui, je lui dois mais tellement une... Pareil. Bon conseil, ouais. ah, les erreurs à ne pas faire. C'est ça, on et puis il en extrait deux, 3 puis mmh, j'apprends mmh. beaucoup parce qu'il ouais. mmh. voit bien, je pense que ce côté pompier aide et compagnie bien aux sûr. autres. Mmh. Nickel, donc la première année c'est mort. La deuxième année, il me file des sixièmes et je les remercie aussi parce qu'ils ont bien compris que sinon c'était la panade. Ça se passe très bien avec les latinistes. On commence à faire des projets avec trois bouts de carton et deux, deux bouts de tissu mmh. qui étaient les tragédies en texte antique en, en latin. Et euh, donc on, on avance doucement, puis je commence à faire mon trou là-bas. Et je fais toujours mes allers-retours de Lyon, parce que j'étais sur Lyon à l'époque, euh, la mur Et à un moment, je prends un appartement pendant un an, en fait, euh, je pense que je n'ai même pas tenu un an. Je suis reparti à, à Lyon parce que ça ne me convenait pas euh, et après, donc, on, on fait des choses en fait. Et comme c'est un milieu rural, euh, ce que en fait, j'apprécie énormément maintenant, je pense que c'est ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'en fait, ils ont peu d'accès Surtout à la à mur, la culture, c'est mmh. ça. Donc je fais venir du théâtre, euh, le théâtre des ateliers, d'ailleurs, avec Boucherie de l'espérance de Kateb Yacine, parce que c'était vraiment sur, euh, bah sur le côté migration, sur le côté accueil de l'autre et de la différence. Donc c'est vrai, dans un milieu rural comme ça, aussi éloigné, ça pique un peu, mais ça fédère. Mmh. Euh, donc c'est bien. En cette, euh, à la fin de la première année, d'ailleurs, avant, avant celle-là, je me retrouve avec, euh, c'était l'époque où devait sortir Roméo plus Juliette, le film, et moi j'avais fait Roméo et Juliette, justement, ça devait être euh, avec les quatrièmes, et je leur ai dit, etc. Je leur ai montré comment ça marchait, je leur ai dit, génial, en plus, je Romeo remets plus Juliette, il a le texte en anglais, dont ils sont inspirés, le texte de Shakespeare, mm -hmm. avec une traduction, je leur montre ça. Et en plus, c'était l'époque où euh, il y avait une télé, il n'y avait pas de vidéoprojecteur encore, et euh, j'amène mon ordinateur et je projette, c'était les premières fois, en fait, où on pouvait projeter des films à... en, en collège, quoi. ça ne se voyait pas. Mm -hmm. Donc là-dessus, je fais venir ma classe, puis d'autres, etc. Et euh, c'était les soirs ou les après-midi en fin d'après-midi euh, quand il fallait occuper tout ce petit monde. Et donc je leur montre tout ça, je commente en plus déjà. Et euh, là-dessus, il y en a qui commencent à brasser, toujours les mêmes de ma, ma classe difficile. Là, tu as un caïd, caïd de, de veau qui se lève, c'était pas un, un petit. Et là, euh, lui aussi, je le remercie énormément, je ne sais pas s'il se reconnaîtra. Il leur dit, euh, "Mais vous avez fermé vos gueules, vous ne vous rendez pas compte que vous avez un prof excellent. Et là, donc je pleure pas parce que je suis fort. Ok, mais <rire> quand même, les autres, ils ferment leur gueule. Et, euh, et un petit de 15 ans me légitime. Waouh. Wow. Bien. Donc après, je me dis nickel, donc je vaux quelque chose. Parce que doute, toujours, c'est la fête. <rire> euh, et donc, je continue à faire court. Et puis, je me dis tant qu'à faire, euh, parfois, euh, quitte à être, euh, être moi-même, autant être plus qu'eux. Hein, je me dis bon, bah nickel, on va être plus fou que, Ça va marcher, ça marche d'ailleurs. Mm. Euh, je crois que ça ne me demande pas trop d'efforts par rapport à mon tempérament naturel. Non, non, non. Mais voilà. Donc après, sur la mur, donc beaucoup de donc, projets. Donc c'est bon, ça se passe bien. Voilà. Ouais. Et vous y restez 3-4 ans 4 ans, 4 ans. 4 ans. Et ensuite, la mutation pour chaser. Eh bien, la mutation, je la demande sans savoir, parce que ma principale de l'époque me dit, « Monsieur Charnet, il va peut-être envisager autre chose pour votre carrière. » Moi, je lui dis, je suis bain. Je déneige, la, je déneige le matin à quand, quand j'arrive 20 minutes avant, oui. il, y a, il y a 30 cm, c'est cool, on fait ça avec la pelle, c'est bien. Je prends un accent qui n'est pas du non. tout celui-là. Ok, on non. est d'accord, mais j'adore ça. Les Et... gens de la mûre ne nous en vaudront pas. Mais non, parce que j'adore ça et j'adore <rire> faire des accents. Et encore, je me tiens hein, depuis tout à l'heure, hein, parce oui, que j'ai envie oui, de faire plein d'accents différents. Et donc, elle me dit Ouais, ok, donc mutez, voilà. Donc, je lui dis Ok, je mute et je tombe sur Chazé d'Azergue, que je pensais même pas avoir. Je l'avais mis en premier parce que ça me paraissait à peu près potable, tout ça, au, au niveau trajet en fait, mm -hmm. surtout. Et donc, je mute à Chazé. Et quand j'arrive, ça devait être. Pff, alors, moi, les dates, waouh. Bref, j'arrive, hein, 2008, peut-être. Je sais pas. Et j'arrive à Chazé et c'est un autre monde. C'est un autre monde parce que euh, la catégorie socio-professionnelle permet. Mmh. Là, les élèves ont accès à la culture. Ah tellement. Et puis peut-être à un... une forme de culture, pas à toute. Pas à toute la culture. Et mmh. alors après, c'est différent parce que je me souviens de notre internat social qui était à la mur. Par exemple, on avait des mômes qui étaient blessés, mais vraiment blessés psychologiquement, mmh. qui se jetaient contre les portes la nuit parce que, enfin, c'était très compliqué à Et là, je me retrouve dans un dans un autre monde où effectivement déjà il y a moins de souffrance plus, apparente, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Oui, c'est ça. Et ils ont ce bagage culturel euh, dans lequel moi j'ai pu grandir, parce que mes parents en fait viennent d'un milieu qui est euh, enfin, ouvrier, voire moins qu'ouvrier. Donc euh, ils, enfin, ils ont grandi dans cette, euh, mmh. cette idée de la République à l'époque qui permettait justement d'obtenir une place. Et moi en tant que prof, je satisfais d'une certaine manière à minima à leurs espérances, c'est-à-dire je ne ni plus haut ni plus bas, mais en même temps ça passe donc euh, à Chazé je me retrouve avec des catégories socioprofessionnelles plus élevées mais en même temps ils ont ce même bagage donc je peux faire cours et les premiers, le premier sentiment que j'ai c'est je peux faire cours avec eux mais du vrai cours c'est à dire des traductions du, tout ça et euh, ça tourne bien ça tourne euh, pas mal jusqu'en 2012 où là je commence à m'ennuyer et surtout ce qui est bien avec euh, les jeunes c'est de transmission parce que c'est pour ça que quitter le métier je voudrais faire les deux on y reviendra plus tard sur la vidéo mais euh, je sens avec eux ce qui se passe dans le monde, et il, me, il donne toujours plein d'indications sur les, les nouveaux modes de réseau, les nouvelles, les nouvelles modes, c'est très intéressant justement. Donc ça vous bouscule dans vos pratiques pédagogiques Oui, ben, je les suis en fait, ou je les anticipe par certains moments, mm -hmm. parce que je sens vaguement un petit courant, et euh, je commence à changer en me disant, bah, je m'ennuie, c'est sympa de faire cours, enfin subjonctif j'adore, hein, mm -hmm. euh, et puis la grammaire pour moi c'est tellement l'éclate, parce Bien que c'est la construction du monde, la mm -hmm. construction de la langue, et je me dis, génial, on va changer, on va faire des trucs un peu fous. De toute façon, je suis en lettre classique, je veux dire, tout le monde estime que je suis de la sixième roue du char et que j'en fous pas une, etc. Donc, je veux dire, tant qu'à faire, autant y aller, hein, on va faire des projets. Et là-dessus, je dis, ok, on va monter des pièces de théâtre, euh, parce que le théâtre, c'est un peu la vie quand même. Et donc, là-dessus, pareil, je déploie plus ample avec ce que j'avais expérimenté à la mur donc avec des masques peints par les élèves. Enfin, je veux leur faire réaliser mm -hmm. des trucs pour avoir un, un, un, un vrai objectif concret à la fin. Donc ils apprennent les textes, on répète, etc. On prend les heures de cours pour ça, enfin pas toutes, en tout cas mais une partie. Puis Et les vous soirs. savez vous, vous faire accompagner de vos collègues non. en art plastique Alors, ou non, perdu, pas du tout, pas encore. Pas là, encore. Là, beaucoup beaucoup beaucoup vous plus tard. Non je travaille vous seul. Peur. Bah personne veut travailler avec moi. Mm. Donc euh, moi ça me va en même temps parce que je suis un solitaire comme je l'ai dit. Donc on se débrouille. Mais après c'est vrai que là pour les projets plus amples, mais c'est tellement merveilleux. Mais il m'a fallu aussi un temps de travail sur moi-même. Voir déléguer, accepter, Alors, de là, laisser on a, faire On avait beaucoup autres. parlé en mm. première année, où on s'est rencontrés. Mm. Et c'est dur parce que j'aime bien effectivement avoir le contrôle sur les choses parce que je sais où ça doit aller en fait et ce que je veux et il faut que j'ai appris en fait à avoir cette dans ce trajet en fait direct à avoir cette marge sur les côtés qui permet on va dire de serpenter pour obtenir des choses voire des meilleures choses en fait oui, oui. mais d'avoir toujours cet objectif oui. fonctionnel. Mais vous savez aussi vous, vous entourer vous entourez oui. des bonnes personnes avec chacun et moi je, je, je le vois au collège où c'est pas anodin les personnes avec qui vous travaillez chacune. Oui. à leur façon apporte quelque chose qui vous manque peut-être. Oui, tout à fait. Le cadre, euh, la rigueur. Euh, l'organisation, le côté pratique, l'aide. Euh, euh, enfin, voilà, toutes euh, ces petites choses qui, mais qui sont font tellement essentielles. Ah ouais, mais... Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, oui, vous avez fait ce chemin d'acceptation, de dire, bah, moi, c'est hmm. peut-être mes petits bémols, mes petits maillons faibles. Je râle encore un peu hein, parce que vous me oui. connaissez. Oui, mais je vous remercie oui. beaucoup les et les filles qui m'accompagnaient, ouais. et qu'elles ont. Parce que c'est beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai. Elles ont beaucoup beaucoup de patience. Et je vous mets cette vidéo énormément. pour les remercier. Ah, je mais pense moi que si. vous pouvez en faire ah, autant. Oui, <rire> merci beaucoup. Mais c'est vrai voilà. que je m'entoure. Mm. Alors, euh, étonnamment, je m'entoure de beaucoup de femmes pour ces projets pédagogiques-là scolairement. Et à côté, dans tout ce qui est l'audiovisuel mm. ou l'archéologie expérimentale, ou les suivis de patrimoine, et encore que c'est varié là, c'est généralement en grande majorité des garçons. Oui, mais parce que c'est aussi un milieu plus masculin. C'est possible, ok mais moi ça me dérange pas, enfin oui, j'aime l'idée qu'on puisse brasser, bien. mais c'est oui. vrai que oui. Et après quelque chose qui m'importe vraiment, c'est cette idée de justice, euh, c'est-à-dire que je refuse, alors après si ça match, c'est tant mieux, hein. mais je refuse de prendre quelqu'un parce que c'est un ami, alors que quelqu'un d'autre a des compétences en face, mmh. je prendrai la personne qui a des compétences. C'est pas l'affectif qui l'emporte. Ah non non, ça doit pas être l'affectif. Mmh. Ça doit être la compétence, ça doit Parfois, être les gens. Parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile mais mmh. si tu veux mener vraiment un projet mmh. à terme, il faut prendre des gens compétents. Mmh. Mmh. Et là, enfin depuis enfin j'ai monté intercycle qui était euh, l'association enfin, la première la première association où euh, j'ai fait les j'ai bon, j'ai fait toutes les vidéos etc. et j'avais une association, effectivement, j'ai pas forcément pris tous les gens par leurs compétences mais parce qu'il fallait faire quelque chose. Ça a bien marché à un moment, puis à un moment ça s'est cassé la gueule mmh. pour ça. Maintenant, je sais que je choisis Enfin, oui. précisément ce que, mm -hmm. ce que je veux. Mais au début, c'est comme pour toute boîte qu'on monte, en fait. Au début, il y a des heures. Ça me semble normal, c'est l'expérience. Oui, et puis votre expérience, elle sait mmh. aussi de quoi vous avez besoin. Oui, maintenant. Et de ouais. quoi vous pouvez mmh. vous passer ou de qui. C'est euh, vrai, voilà, c'est juste ça. Ouais. Ça permet de faire des choix plus éclairés. Oui. Euh, donc là, on est sur. Euh, bon, on voit bien l'enseignement avec euh, des, des méthodes pédagogiques qu'on peut peut-être un peu faire grincer des dents. Oui. Peut-être éveiller la curiosité de certains qui sont peut-être oui. après venus vous, vous voir. les parents. Qui Les parents, sont très contents ouais. parce qu'ils viennent me voir mmh. et parce qu'ils trouvent ça mmh. formidable parce que leur môme, mais j'en ai pas conscience à l'époque, c'est trop tôt pour moi parce que j'ai pas encore suffisamment réfléchi sur le monde, euh, viennent me dire que ça a changé la vie de leur môme. Mmh. Mais pour moi, c'est spectacle spectacle. Et après, avec le temps, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, oui. oui. Mais bien sûr, parce que ouais. moi, je, je vois régulièrement le soir euh, des élèves qui attendent, des anciens élèves qui attendent mmh. devant le collège et allez, 90, 90 chances sur, sur 100, c'est euh, on attend M. Charnay. Parce qu'ils savent que vous sortez un petit peu plus tard, que vous êtes là tel jour et, et ils ont besoin de, de venir vous faire partager leur expérience. Alors pas forcément pour avoir votre approbation, non, mais vrai. un peu pour euh, vous dire, bah, bah, voilà, grâce un peu à vous quand même, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est un, un beau message qu'ils viennent vous transmettre le oui, soir, je, Moi, sais. je, je, je les remercie ça beaucoup. ça assez touchant. Oui. Euh, et ils viennent longtemps Ça peut durer des heures. Enfin, un moment, il faut rentrer Alors, manger et dormir. Ils il, il viennent longtemps sur le temps, mais ils viennent aussi longtemps dans le temps. C'est-à-dire oui. que ça fait des fois 3, 4, 5 ans qu'ils sont partis du collège et ils viennent encore. À un moment, vous n'étiez pas là. <rire> On faisait des goûters. Euh, parce que j'avais le latin pour les cinquièmes. Ouais, salut Clément. On dégoûter dégoûtés. <rire> Clément. <rire> on dégoûté de 4 à 5 le vendredi, parce que c'est l'heure maudite. Mmh. Où on colle toutes les options parce qu'il faut bien aller mettre quelque part. Mais oui. Et euh, donc j'avais les cinquièmes. Et c'était l'époque où le collège était ouvert. Tu pas de terrorisme. Enfin, il y en avait, mais pas en, ouais. comme ça. Donc oui. on pouvait rentrer. Et tu avais les anciens élèves qui venaient avec des cookies, des gâteaux préparés et euh, c'était au minimum 5 et en plus on faisait euh, une partie courte, c'est à dire qu'ils euh, bossaient et puis une partie goûter et euh, donc ça, ça a échangé et surtout ce qui m'a apporté c'est que les, je faisais venir aussi les anciens élèves même dans d'autres horaires selon le créneau dans les classes et euh, on prenait une demi-heure s'il fallait pour qu'ils racontent leur vie au quatrième, troisième, même cinquième ça marchait on s'en foutait et, euh, ils ouvrent, les petits, ils ouvraient des yeux comme ça en disant mais ça se passe comme ça plus tard et en fait ça leur donnait un panel de, de, de choses que les grands faisaient et surtout des manières de transmettre, ce qui est important parce qu'ils avaient un peu plus de vécu et je sais que ça a beaucoup fonctionné pour, oui, euh, pour oui. les aider et je sais qu'une fois par exemple pour le goûter, pour y revenir, on s'est retrouvé à 25 élèves, anciens élèves plus les, euh, les, les 30, c'était ingérable donc après j'ai mis le haut oui. là, hein, j'ai dit on va rester oui. à 5-6 hein, parce que c'est pas gérable mais c'était oui, vraiment oui. Une, festif et tellement euh, Et là, la, ouais, là ça manquait de cadre ah, oui. mais parce que c'est tout à fait possible on peut encore oui. l'envisager aujourd'hui alors oui. bien sûr avec euh, les de, refus oui, mais... pédagogiques derrière mmh. et on n'en doute pas dans ce que vous racontez mais c'est vrai que voilà on peut le cadrer oui, peut ça c'est quelque chose que vous avez appris je pense oui, ça, oui parce qu'après ça déborde c'est ça à un moment voilà. c'est stop mmh. et euh, donc je continue le périple sur le, les pédagogies de projet donc au début effectivement sans avoir beaucoup de monde avec moi si ce n'est les élèves qui eux mmh. je les remercierai tant mais c'est pour ça sans doute que vous me suivez je vous en remercie beaucoup d'ailleurs et que vous revenez et que vous vous embêtez avec moi et avec mes mon truc caractériel sur les projets merci mais c'est parce, euh, parce que parce que parce qu'il y a une sorte de fédération et, et je, je, je pense que j'aime ce que je fais mmh. et que si je peux vous mettre en valeur c'est ça aussi que je voulais vous dire c'était que en fait je vois en vous vous, vous le voyez pas forcément ce que vous transpirez comme potentialité ou comme potentiel c'est à dire que je vois que toi par exemple tu as plus ça en Côté on va dire, artiste, plutôt côté comptable, plutôt côté pratique, euh, manuel, etc. Et je vous aide par ces projets à dire, vas-y, prends ta place, fais tes trucs, débrouille-toi, en fait. C'est ça que j'essaie de leur dire. Et après, effectivement, là, je suis d'accord sur le fait de changer le côté euh, orientation ou leur vie, parce que ça leur permet de faire des choix. Il y en a beaucoup qui le font après ces projets. Salut Clément. Oui, oui c'est vrai qu'on voit plein de vos anciens élèves qui ont opté pour des filières qui pas forcément celle qui étaient envisagées tout. au départ, oui. mais grâce à vos projets, vous leur avez permis de mettre en valeur leurs compétences, hein, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de communication, qu soient de... et qui a un petit peu aiguillé leur chemin après. Et je pense que ça, ça, ça participe à leur réussite et puis à leur mmh. épanouissement surtout. Et ça, c'est important. Et je pense qu'un enseignant mmh. aujourd'hui, il, il se doit au moins ça. ça. Oui, je suis vraiment content pour ça. Mm. Alors, ces projets, c'est beaucoup d'organisation. et de temps. Tel... Alors, oui, ça... oui c'est vrai, d'énergie. Si, si ouais, c'est mm. vrai. Ouais, beaucoup de temps, c'est hyper chronophage. Et en plus, je fais... enfin, généralement, j'aime bien faire les choses au mieux possible. Et là, euh, je mets en place le système des roches, qui est celui de, de l'artisanat, effectivement, qui est le fonctionnement en tâches, c'est-à-dire en groupement de tâches. Et euh, par exemple, le plombier fait tel truc, le, le, le, le plaquiste fait tel truc, et ça se suit, c'est-à-dire que ce n'est pas concomitant forcément, et qu'on fait tac, tac, tac, tac, tac. Ça, c'est les chantiers, définitivement. Et donc, j'applique ça. J'applique ça aussi avec tous les résidus de bois, de peinture que je peux récupérer que les artisans me filent sur les, re les rebuts. Donc, hop, j'embarque tout. Ça fait plein de bordel dans une salle du collège oui. qui, maintenant, est vide pour la restructuration mais <rire> du stockage. Oui. Et après, on, on construit avec les élèves, ce qui fait qu'en fait, on a énormément d'apports parce que quand on a les idées mais pas dessous, il faut trouver les trucs. Donc on y arrive. Oui, oui mais puis c'est une mm. belle école de la vie d'arriver aussi à se débrouiller ouais. avec l'existant. Et puis justement de permettre quand vous faisiez des constructions, moi je pense à des gamins qui étaient peut-être pas excellents en maths ou excellents ouais. en français ou qui n'avaient pas forcément un, un avenir dans les études longues, mais d'avoir euh, touché un peu le côté artisanal des choses. C'est à juste, dire ouais. bah avec deux morceaux de bois, je suis capable de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et ben oui. C'est des classes. C'est En plus ça vous parle parce qu'en tant que, j'ai dit vous, en euh, tant oui, ah, oui. Ah, oui connais Et euh, donc euh, je, mène mes je mène doucement mes projets. Alors et... si on peut en citer quelques-uns, oui. des plus grands, parce que moi je ne les ai pas, connu, les ai Alors, pas tous connus. Alors il y a eu, euh, dans les plus grands, je pense qu'il y a eu, les, y a eu euh, les Oiseaux en 2015, je crois, d'Aristophane. Avant j'ai fait des films, on avait fait une parodie de, de, de Troie qui était Kinder, Troiae, oui, euh, c'est ça, oui. qu'on oui. qu traduisait en latin et donc qu'on parlait latin et qu'on citait en français, là je fais l'inverse. Là on fait une pièce sur le harcèlement qui en français sous-titrait latin, parce que c'est compliqué de jouer oui. sur une thématique du harcèlement. Qui est très moderne, ah Oui, c'est ça. Et... Si tu as la barrière de la langue, même mm. si tu l'as apprise, il faut, il faut du, du mm. ressenti dans ces choses-là. Donc, à la rigueur, on bosse en traduisant en, traduant, en, en mm. sous titres Et euh, donc, les oiseaux d'Aristophane, pièce intégrale avec euh, un deus ex machina, c'est-à-dire une personne qui descend, c'est Salut Jeanne, euh, avec un baudrier parce que j'avais des élèves qui faisaient de l'escalade, des parents qui, qui encadraient, etc. J'ai toujours, toujours intégré les parents, les artisans ou les artistes dans ces spectacles, sans doute dû à Madame Jean, euh, ce que je voyais effectivement sur les constructions euh, des, de l'opéra euh, quand on travaillait mmh -hmm. avec elle, et je les ai réappliqués là avec les élèves mais toujours avec un truc ambitieux, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il se dépasse et qu'on ait une production qui soit de qualité. Et effectivement, à chaque fois, il ne démérite pas, que ce soit dans l'humour ou dans la performance. Et ensuite, on fait l'Énéide. Alors, 2016, euh, ça, c'est une période complexe de ma vie parce que... Euh, parce que entre la perte de mon chat qui était vraiment... Enfin, il y a eu, eu d'autres chats qui ont compté, mais lui, il y avait quelque chose de particulier. Mmh. Donc c'est vrai que ouais, je vais quand même mettre du temps à m'en remettre à ce moment-là. Je perds deux élèves aussi, euh, une qui est assassinée et l'autre qui meurt dans un accident de voiture. Tout dans les trois mois. Et putain, ah, je pleure et puis j'en chie parce que, parce que la vie, quoi, oui. et que c'est dur. Euh, surtout que, comme je l'avais dit à l'église, ils ne sont pas censés partir avant nous, hein, je rappelle. Euh, donc bref. Euh, c'est une la... période difficile. Ah ouais ça va. Ouais. Et les projets vous ont aidé à vous relever. Ah mais tellement. Ouais. Et donc je suis oui. investi là-dessus. On monte l'énéide. Euh, qui est le gros projet qui a lancé tous les autres. Euh... Et Guilhem, donc, on ouais, bah, Guilhem, hein, hein, Barbara, bah, Guilhem Arnaud, ça, tout ça, effectivement. Ouais. Enfin, plein d'autres hein, mmh. qui ont fait dans le théâtre aussi. Mmh. Euh, je, les, je les vois tous là actuellement Et, sur, sur Insta, parce qu'on peut suivre justement grâce à Internet mmh. qui nous permet de faire ça. Et donc l'Énéide, c'était la vulgarisation du mythe de d'ailleurs, qu qu'on d'ailleurs remettra, c'est-à-dire qu'on rediffusera lors du Festival européen Inter grec l'année prochaine, en 2023, puisque la thématique, c'est l'Énéide. Et hum, ces productions, généralement, je les fais toujours entrer où j'essaie en tout cas de les faire rentrer dans le Festival européen latin grec pour qu'il y ait un côté plus ample et qu'ils voient vraiment l'idée que ça rentre justement dans quelque chose qui n'est pas que scolaire. Oui. Et puis aussi par tout ce que vous faites en termes de captation, d'enregistrement, de choses comme ça, ça vous permet de garder ça. une œuvre intacte oui. euh, qui peut être reprise plusieurs ben années après. C'était mon but, ouais, oui. de laisser et, cette trace-là. Et trace ça, c'est important. Et je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, c'est laisser la trace. Ça, ouais. Alors c'est laisser votre trace peut-être aussi, Au début, je voulais. Maintenant, peut-être plus, parce que je fais des projets mmh. où j'intègre la mise en scène, où j'intègre vraiment le... la gestion de projet, comme l'Archéo. Mais avant, c'est parce que j'avais tellement croisé de profs, j'avais tellement croisé de. de... Parce que j'aime bien aller dans les classes des autres pour voir, ou dans d'autres collèges. Et j'avais tellement vu d'autres choses qui se passaient et qui étaient perdues, parce qu'il parce qu n'y avait pas de... enfin, il y a rien, mmh. si ce n'est une trace courte. Et moi, je me disais, mais ces perles-là, il faut que les gens puissent les voir. Et c'était vraiment. Euh... C'était pas moi, c'était vraiment pour montrer ce qui se faisait. Et donc là-dessus, on commence avec c'est la période de YouTube enfin, qui commence à poindre et justement, on achète une petite caméra rouge, euh, etc. Je vais l'acheter, tout ça, mon petit pied, et on va tourner justement pour fixer ça. Et je sais que l'Eneid, donc on travaille énormément, c'est-à-dire même le soir, jusqu'à 20h, 21h, on fait des trucs hallucinants avec du feu et des torches dans les catacombes, enfin, et on tâche de, du théâtre, de, du numérique, des jeux vidéo, parce que moi, tout ce qui est art peut être condensé dans de la performance et je veux montrer de quoi ils sont tous capables et donc on fait tout ça. Alors on n'arrive pas à le finir proprement, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui passent sous silence parce qu'à un moment bah, on n'y arrive pas, il y a trop mmh. de taf. Hein. Et les conditions météorologiques par exemple, il pleut tout le mois de mai non-stop, on construit un bateau, on le fout sur le la... laser, enfin plein de trucs rigolos quoi, mais ça les éclate et moi aussi d'ailleurs. Mmh. Et donc on fait un film, donc je sais qu'on passe un temps phénoménal tout ce temps à apprendre des rudiments du montage, à bosser euh, chez les uns, chez les autres, chez les parents qui nous accueillent, pour tout ça, pour produire une, une œuvre en fait, hein, cinématographique de 45 minutes, c'était quand même pas mal pour l'époque. Et euh, donc, elle est repérée par le, par le ministère et par mon inspecteur aussi, M. Figuier, qui me permet justement de déployer ça et de dire que la pédagogie de projet, qui au début était prise comme un amusement, en fait, finalement, elle sert. Et moi, je pense vraiment qu'elle sert, c'est-à-dire qu'elle sert à leur faire découvrir beaucoup de choses sur la vie, sur eux-mêmes et sur la culture antique, parce qu'ils sont obligés de connaître l'œuvre pour comprendre ce qui se passe et pour le filage et pour savoir mmh. ce qu'ils font. Donc euh, l'un dans l'autre, on, on y tourne, on tourne. Et c'est le moment concomitamment, en 2017, je début, où je me lance dans l'archéo expérimental. C'est quelque chose qui m'a qui a longuement attendu, mais je pense que j'étais pas mûr et j'avais besoin de gens. Et c'est ce moment-là où je commence à déléguer et je rencontre Fred Amardail qui est prof de sciences d'ingénieur à... qui était en tout cas parce qu'il est la retraite à la Métairie du Cher. Moi, je trouve que faire des alliances entre les collèges, les primaires, est, est euh, assez génial. Puis on fait déjà ça avec Chasselet, avec oui. l'Odyssée. On fait oui. plein de trucs. On fait les Jeux Olympiques avec où oui, il, les... il y a quatre petits CM2 qui tractent les un, un quatrième, oui, oui. troisième. Madame, Monjoie a des souvenirs. De... Ah, C'était formidable. Oui, donc on est oui, hyper oui. créatif. <rire> oui. les... Mais on bosse hein, vraiment. Oui, oui. C'est beaucoup de travail. Et, puis et on voit bien aussi ce lien. Moi, que je trouve très intéressant. intéressant cycle, c'est-à-dire oui. on va chez les petits mais on va aussi chez les très grands euh, au lycée oui. et vous arrivez quand même à emmener tout le monde et notamment les enseignants et c'est pas gagné ça au départ. C'est aussi oui. votre côté fédérateur, votre côté euh, empreint de, de, de, de dynamisme, on va y arriver, euh, on va y arriver, on va y arriver. Qui fait que je pense que vous emmenez les gens. Oui c'est beaucoup d'énergie oui. mais en même temps ça... Qui peut agacer certains. Ah mais oui mais bon après si tu veux pas tu viens pas, hein. oui, ça voilà. a toujours été ma politique, mmh. hein, sinon je le ferai mmh. tout seul. Soit moins bien. Euh, ou, ah, mais clairement, j'étais en train de penser que moins voilà. bien, mais je le oui. ferai tout seul. Oui. Voilà, donc je euh, m'en fous. <rire> et donc Alors je rencontre après... ouais, donc, la Martinière du Cher. Donc je ouais. le rencontre à Amsterdam. C'était un voyage, un échange qu'on fait. Et euh, je trouve ça formidable. Je lui dis Viens, viens, on construit une arbalète automatique. Il dit Non, ça ne rentrera jamais dans le, projet du, le truc du bac. Alors il se fait tirer dessus Je lui dis Viens, ah, construit une arbalète automatique avec les, les, les terminales. Et euh, finalement, donc, on, on le présente. il C'était avec M. Valette à l'époque, qui était le proviseur adjoint de la Martinière du Cher. Et euh, lui, comme il était ancien enfin, agrégé de Net Classic, je pense qu'il il a une oreille attentive à cette idée, puis s'est dit tant qu'à faire au moins ça leur fera un projet pour les termes. Oui. Hein, ils sont en quoi faire, donc on se lance dans la construction d'une arbalète automatique. Mais j'avais déjà tout anticipé en fait, hein, c'est-à-dire qui j'allais contacter, etc. Donc on contacte les gens qui sont à Grèce, qui sont spécialistes de tout ça. On contacte le musée de saint romain en galles avec Louise ou Garoui qui était présenté par Jérôme femmes c'est le musée Gallo-Romain, qui était un constituteur. On va, on va voir le lycée aussi de Hector Guimard pour tout ce qui est la fonte du matériel. Et les terminales font de la modélisation, on fait des, des tests. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire de la première ou de la deuxième mondiale. C'est-à-dire, si c'est de la deuxième mondiale, mondiale qui est vraiment hyper propre c'est à dire qu'on a réglé les détails ou de la première mondiale ça n'a pas été fait et là c'est ouais. nickel et il y en a expérimental expérimentales ce qui est cool c'est qu'on va créer qu'on va expérimenter et je veux absolument le faire avec des lycéens des apprentis ou des étudiants etc c'est pour ça qu'on construit ce polybolos en première euh, partie enfin en, première, euh, en premier test quoi mmh. ça se passe il y a beaucoup de succès euh, visiblement et ensuite je décide d'embrayer sur la construction d'une scie hydraulique et là, je me souviens, j'avais rencontré Hugues Savegueras, qui était le conservateur de, du musée de, de Lyon. Donc, il le dit, d'ailleurs, dans l'interview. Et je lui dis, euh, bonjour, je veux construire ça. Et il me dit, euh, il, a, il a une tête sceptique, du genre, euh, bien sûr. Et là-dessus, il y a sa collègue qui disent tu sais, Olivier, il, il, il, il va y arriver. Il me dit, c'est sceptique. Et euh, donc, je contacte tout le monde, enfin, tous ceux qui avaient travaillé sur ce projet, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, etc., et en France, à Tours, avec Jacques saigne Et on, on... on bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup à avec les élèves pour, pour, pour faire les plans et surtout euh, j'ai une aide incommensurable mais tellement, je, tellement merci je t'aime, c'est François Bérère qui est menuisier à Quincieux, qui m'épaule sur les trois projets donc c'est-à-dire la, la baliste, euh, l'acier hydraulique et ensuite le char avec d'autres acteurs, hein, qui est par exemple Monsieur Jorand qui s'occupe du design aussi, qui monte mmh. une partie, enfin plein d'artisans de, de, que je connais par biais euh, ou par, euh, par parents d'élèves qui sont compétents pareil et je me souviens mais euh, J'ai dû taper des semaines à 120, 130 heures à la menuiserie euh, avec les élèves qui venaient à Quincieux, c'est-à-dire des élèves qui se ramenaient euh, du genre viens, on vient bosser, etc. Ils venaient euh, comme Quentin Fournel, ils lui disaient tu viens, tu peux m'aider euh. Genre il arrivait à 8h30, nous t'envoyions au café, on attaquait, on avait des poutres à soulever, mais c'était un truc... Je crois que ça, le truc, il doit peser tout compris. Euh, sans la pierre, on est à 5-6 tonnes de bois. Quoi. Ah oui. Et il euh, fallait tout construire, tout ça. Donc oui. Je remercie beaucoup François qui me, <rire> qui me prête ses outils. Il me dit, tu te démerdes, je veux, pas de problème, pas de problème. Euh, et donc, on construit ce truc-là. Des fois, je me retrouve avec 10 élèves, 10, 15 élèves, c'est trop à un moment. Hein. Donc pareil, je pense que 4, 5, 6, c'est bien mm -hmm. pour construire. Et euh, donc, on assemble tout ça. ça dans... Pour assurer la sécurité aussi, c'est ouais. quand même des enfants qui de travaillent avec ouais, la, la sécurité, je la, pour les obs, là, je la faisais vraiment toute seule oui. ou alors avec un qui était compétent. Voilà, mais ça. tout ce qui est assemblage, c'est-à-dire monter mm -hmm. les poutres et les assembler entre elles, là ça ne pas grand-chose si ce n'est des forces vives. Et là mm. c'est pour ça qu'ils viennent et je trouve ça génial d'avoir toute cette, cette vie. Donc on, a, donc on fait ça et là pareil on est en, en, en deuxième mondial à l'époque parce qu'il y avait déjà eu un, un modèle qui avait été réinstallé à Gérard qui était la, la scie mais pas fonctionnelle, elle ne servait pas à couper mais en démonstration en tout cas et ça a été abîmé bien sûr parce que c'est resté sans protection. Et il y avait d'autres chercheurs qui travaillaient sur un modèle allemand mais qui était destiné de lui à couper. Donc là il fallait du propre. C'est ça. Donc là je synthétise ah. tout ça avec un engrenage et je, euh, les étudiants de centrale s'y collent, c'est-à-dire qu'on les rencontre, on bosse avec eux, et euh, finalement, comme il y avait eu une, euh, quelque chose qui existait déjà à l'école centrale de travail justement sur l'archéo depuis de nombreuses années, je m'insère mmh. là-dedans, et on continue, on fait de la suite, et on construit ce modèle, il va à Saint-Romain-en-Galles, gros succès parce qu'on casse les réducteurs, donc les gens se mettent à tourner euh, les, la roue manuellement, ça fait un super euh, buzz et formidable et euh, donc on la termine cette année donc justement c'était le, le dernier PE c'est-à-dire projet d'études des premières années à l'école centrale donc là elle est finie, elle reste à l'école centrale en démonstration et euh, là on découvre que ce projet intéresse mais largement et qu'on a une grosse communauté espagnole à plus de 30 000 vues qui, euh, qui suivent justement ce, ce projet-là, donc on fait la vidéo d'où le reportage enfin, je... avec Madame Charmeton, notre professeure d'espagnol que vous avez emmené sur, sur le... les journées de euh, voilà. l'archéologie, ouais. oui mmh, effectivement mmh. à Centrale pour raconter tout ça on continue avec le char mycénien, donc lui c'est une première mondiale parce qu'il n'avait jamais été fait, c'est des roues en des roues de bois cerclées en cuir un truc fantastique mais euh, vraiment donc les compagnons du devoir s'y collent, mm -hmm. euh, enfin beaucoup beaucoup de gens, euh, des compagnies de reconstitution, le festival européen latin grec, on le fait défiler à l'ENS EN, en, en première mondiale, ensuite aux amphithéâtres gallo romains ensuite à saint romain en galles le but c'est que ces choses-là elles tournent et que moi je veux les donner soit au musée, soit donc à l'école centrale pour que justement ça soit fonctionnel, soit que ça puisse être utilisé toujours pour raconter et que les gens racontent ce qui s'est passé parce que c'est pas qu'un projet de je reconstruis un, un truc comme non, une maquette, c'est toute l'histoire ouais, qui ça, c'est Et, oui, oui. Et c'est pour ça que Dans je. Le contexte m... historique, parce que de, de, comment on se servait de ces choses-là à cette époque-là. Euh... Et on rencontre plein de difficultés, ouais, donc plein l'archéologie ouais. expérimentale. Et ce que je veux montrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, donc je me mets à faire du suivi vidéo en plus des spectacles ou des projets qu'on mène mmh. au collège. Et euh, alors ça je travaille des milliers d'heures là-dessus, donc c'est ce côté autodidacte de la vidéo qui me parle. Et euh, en même temps, je travaille en parallèle avec ben, Guillaume, Arnaud aussi, qui intègre au fur et à mesure les... le lycée mais en continuant la vidéo, et l'Arfis ou le BTS audiovisuel, puis d'autres en même temps, qu'on forme et euh, qui m'apprennent aussi beaucoup de choses, parce mmh. que c'est toujours un... Un trajet quand qui on travaille est, avec est... les gens, on apprend les uns des autres. Ah, hein, C'est tellement ça. Ouais. C est, c est donc euh, donc là-dessus, à côté de ça, je continue toujours les projets au collège. Ça se passe très bien et on fait de plus en plus grand. Le collège, le Covid, plombe tout ça. Heureusement, avec ma collègue d'histoire, Madame Renard, on, fait, euh, on se dit non. On va absolument avoir une lueur d'espoir là-dedans. Un euh, va... de biographie. C'est ça, pour qu'on voit 77. Oui. On le fait intégralement à distance, c'est-à-dire mmh. qu'avec les moyens du bord, le téléphone, etc. En plus, c'était le premier confinement, c'était la merde de partout. Des, il et là, le téléphone on Il que nos élèves avaient des ressources. Ah, mais tellement. Après, c'était n'était pas tous. Non, mais, mais, euh, et, ouais. mais il y avait aussi un système d'entraide, parce que je pense ouais. qu'entre eux, ils se sont aussi donné des conseils. Mais si, pour faire ça, tu fais comme ça. C'est ça. ça. a développé. D'ailleurs, on le voit bien, puisque cette classe, euh, on l'a suivi. Mmh. Et, et c'est vraiment, une. enfin voilà, c'est des gamins qui sont très unis, très… C'est vrai. Ah, c est, c est, ça a vraiment soudé le oui. truc. Ah, oui. enfin, et, entre eux et je pense que cette, enfin, cette expérience de vie les, les a beaucoup, euh, leur a beaucoup apporté. Et ils le disent d'ailleurs. Oui. Hein, ah, mais c'est tellement satisfaisant mm. pour tout le monde de voir ça. Donc euh, on se crée avec euh, Philippe Perron qui, était, euh, un mm. un, un, qui est un réalisateur de Canopé, qui est un de mes amis. Et je lui dis bah, Viens, viens, viens, on fait ça, viens ouais, Il me dit Non, mais ça fait trop de travail. Je lui dis Viens, viens, viens, viens, viens Donc il dit Oui, côté mm. fédérateur, viens Mais ça fait trop de travail et sans oublier Séverine. Ah, Séverine copré avec qui nous aide tellement. Ouais. C'est donc la médiatrice du, du musée de Montluc, euh, ouais. Ouais, mmh, et mmh. effectivement, et qui nous permet justement de travailler avec les élèves. Nous, ça, et ça nous permet de terminer premier mmh, à Convoi 77. Mmh. Oui. Alors, on doit réaliser, mais Covid oblige, voilà. enfin, rien. Donc, et euh, l'Union européenne. Cérémonie maintes fois reportée, et qui a quand même lieu au collège. Oui, c'est ça. On et un peu réduit parce que, voilà, toujours un peu Covid. Oui, c'est ça. Euh, et donc, on a effectivement, à l'Assemblée européenne, il y a une... Une, euh, on déjà un colloque qui est fait oui. et qui donc il présente notre travail oui. et donc vraiment c'est enfin on oui. est content c'est oui. l'aboutissement euh, c'est ça cas. et on et donc ça prouve qu'effectivement le numérique peut être utilisé à bon escient Bien et sûr. tout ça. Par contre euh, là-dessus grand cheval de bataille de l'éducation qui est le numérique remplace tout, il faut faire que du distanciel. En plus on s'est tapé de la visio pendant euh, 3 à 4 mois, mm. c'était mm. horrible mm. et non, il faut pas ça peut servir mais il faut absolument qu'on soit à côté d'eux et ça je ne cesserai de le répéter tout le mm. temps même quand j'ai intégré la Dran, je leur ai dit et Effectivement, il, leur faut, il faut du présentiel, il faut qu'on soit à côté d'eux, il faut qu'on les aide. Et la vidéo, ça peut pallier 3-4 bricoles, ça peut aider à faire des choses, mais il faut qu'on soit avec eux. Parce que Mais le dématérialisé, il n'y a, a, a pas cette transmission non, non. là immédiate. C'est cer... certain, moi je pense que les enfants ont besoin d'être accompagnés par des, des adultes, hein, des ouais, ressources temps, que sont monde, les enseignants, ouais. et qu'en effet, le numérique, c'est une aide, c'est un outil, hein, ouais, ça, ça ne sera jamais un prof, c'est un outil, mmh. et il faut aussi s'en méfier. Moi, je, je, je fais partie aussi des gens qui disent qu'à un moment, les enfants, quand ils sont dans la classe, ils font, parce qu'ils font le job avec vous, oui. globalement, il ne faut pas non plus que le soir ou que sous prétexte que maintenant, il y a beaucoup de choses sur Internet, leur temps libre soit à aller compenser ce qui n'a pas été ou peu ouais, à l'école. Et c'est un peu la... la... Aujourd'hui, c'est très problématique parce que je suis aussi dépendant de cette saloperie. Oui. Et c'est vrai que les moments de déconnexion, au début, j'en rigolais mmh. quand je voyais les, les patrons d'entreprise oui. ou euh, les, droit à la les déconnexion, les ouais, ça, fait, ça fait réfléchir. C'est ça, et je ne comprenais pas, mais ils disaient... Qui... Et non. en fait, euh, si, si. si, là, quand je vais prendre mmh. des vacances, je vais tâcher mmh. de couper un minimum, mais c'est tellement complexe. Oui. Et c'est vrai que ça, ça casse le lien social, euh, même s'ils ils communiquent tout le temps. Hein. Euh, mais ça le lien en présence et d'ailleurs on le voit effectivement quand ils sont tous réunis et oui. qu'il faut communiquer entre eux, il n'y a plus personne. Oui, c'est vrai <rire> qu'hier le bal des, de, oui, les, de des nos trois collégiens, tiers, ouais, ça. au départ c'était un peu oui, chacun dans son coin, les copines avec les copines, les copains avec les copains et puis petit à petit ça s'est délai. Oui. Mais ils ont perdu cette habitude en effet oui. parce que les, les écrans, les écrans on, font qu'on a l'impression d'avoir beaucoup d'amis mais finalement on est souvent seul. C'est vrai. Et, Et l'école sert à ça Alors socialiser, je, je, tiens ouais, je suis entièrement d'accord. l'école ouais. qui sert à socialiser. Et c'est pour ça que l'école, moi je ne suis pas une pro du portable, je ne suis pas contre non plus, mais je me dis, faut aussi que l'école, elle se protège de ce portable parce qu'ils l'ont de toute façon à la sortie. Quand je le fais utiliser en cours, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Par oui. exemple, les synonymes ou les recherches de vocabulaire oui, oui, oui, non, ou les images. Bien, mais voilà. mais et puis, sinon, faut vivre avec son temps. C'est-à-dire ouais, qu'avant, bon, ouais. on allait chercher dans un dictionnaire. Alors je crois qu'il ne faut plus oh, aller dans un dictionnaire. J'adore, c'est génial. Mais à un moment, il y a, la, il y a une question de rapidité aussi. Ouais. Et puis, il y a une question d'accès de, de, à des choses qui peuvent simplifier la vie et puis d'approfondir sur d'autres choses. Donc, moi, je pense que c'est bien, mais il voilà, faut quand même ouais, ouais, je suis, garder. Je suis, suis d'accord. Mais ça nous a servi pour ça. Comme ça nous a servi pour Antigone, par exemple, pour tout ce qui est. Alors là, c'était multiple. Et merci tous ceux qui ont participé parce ouais. que c'est tellement énorme, je crois qu'on devait être à un moment à 100, 120 personnes là-dessus à bosser sur ce truc-là, mais ça nous a, ça a servi de lumière au bout du tunnel, hein. ouais. parce que c'était tellement compliqué. Ils nous l'ont dit hein, d'ailleurs, hein, nos élèves, ils nous l'ont dit après, quand ouais. il y a eu le brevet euh, l'oral et compagnie, que ça leur avait servi de, fin, de lumière, hein. ouais. mais c'était beaucoup de travail en distanciel, ouais. beaucoup d'organisation. Merci à, donc, Madame Bonnet, parce que vous nous avez permis de faire ça. Et que moi, je voulais vraiment faire dans cette idée-là un projet extrêmement grand. Oui. On en parlait tout à l'heure, mais oui. parce que j'avais conscience du monde du spectacle qui souffrait et qu'il fallait absolument, mais c'était vital, oui. faire quelque chose déjà qui tienne les élèves, qui leur montre justement cet art-là. Je voulais Antigone aussi, depuis le début, certes parce qu'il y avait le Festival européen inter-grec avec Sophocle, mais parce que c'était une idée de la liberté, qui peut être prise selon certains biais, mais bon, la liberté et surtout le statut de la femme. Et il y avait tout oui. ça qui matchait en même temps pour moi et c'était le moment de le faire et qu'il fallait, je me souviens, quand je marche à quatre pattes à un moment, c'était en début mai, mais vraiment à quatre pattes parce que j'ai une lombalgie, enfin une sciatique nerveuse en fait, parce que toutes les portes se ferment, on n'a plus aucun créneau, oui. c'est l'enfer. Terrible et oui. ça se réouvre après, mais parce que je, quoi qu'il en soit, je, ouais, je suis un têtu, je veux mener oui. ce truc-là à ça terme. A été, ça a été un, un projet, alors sur deux ans, oui. À fond sur deux ans. C'est ça. Hein, C'est-à-dire que la première année, en effet, hein, tout, tout ce qui était le montage, des ouais. donc beaucoup de, de choses techniques hein, sur les décors, le littéraire aussi, parce que. Le madame, ouais, avec Madame Thibault ouais, qui a beaucoup ça. œuvré pour que les parce élèves que le appréhendent ce ouais. texte qui était compliqué. Et puis tous vos collègues qui ont aidé hein, ah, pour les costumes, ouais. le décor et, et la mise en scène, alors plutôt vous et mmh. tout. Et euh, cette deuxième année formidable où finalement, ah, oui. euh, on a pris cette, euh, cette cohorte d'élèves qui étaient partis au lycée. Ils sont revenus alors… Euh, en partie, mais qu'importe. Beaucoup, oui, beaucoup. Beaucoup quand même. Ouais. Beaucoup. Alors qu'ils avaient souffert parce que c'était dur. C'est ah, eux oui. qui avaient essuyé les plâtres, oui. donc appris les textes et tout ça. Et vous avez surformé une deuxième équipe. Mm, c'est ça. Et alors, ce qui a été formidable, c'est quand ces deux équipes ont fait le spectacle ensemble. Et là, c'était juste… C'était tellement magique. Euh, et magique, et, ouais. et grâce aussi, parce que on, je me dis qu'aussi, on peut faire tout en même temps en fait. C'est-à-dire que si je peux leur permettre à ceux qui ne ce voyaient pas là en ce moment qui sont derrière, c'est-à-dire à la régie, au caméraman de se former et d'expérimenter des choses parce qu'il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est un enjeu de propreté, enfin euh, de, de, de. de faire quelque chose de bien mais il n'y a pas d'enjeu financier, donc qui se forme, qui teste le matériel etc. Et je me suis dit, vas-y, on y va, quoi oui. on, on fait un partenariat avec le BTS tromper, de Villefontaine. On, ouais. voilà, on a le droit de se tromper, ça peut oui. aussi valider, pour, notamment vous parliez des, des BTS, hein, oui. ça leur a servi aussi de, de, de, de plateforme de stage, oui. où ils ont pu valider un certain nombre de compétences grâce au, au projet, donc c'est ouais. très bien. voilà Et donc euh, de ça, émane l'idée que peut-être vous pourriez avoir une activité oui. annexe. C'est ça. Pour, euh, voilà, pour peut-être ouais. aussi, parce que moi je crois qu'il faut quand même le dire, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup oui. euh, à moyen très très réduit, pour dire quelquefois à moyen zéro financier. Oui, ouais, ce, voilà. voilà. ce sont les miens, pardon. Si, si, si ce n'est les vôtres. <rire> et je, je pense qu'à un moment, voilà, vous avez raison de penser que peut-être une activité annexe que vous pourriez coupler oui, et qui puisse ne plus être gratuite, parce que moi je vous ai vu travailler, hein, l'équipe, tout ça, mm. Les samedis, les dimanches, les soirs et mercredis après-midi. Oui, c'est vrai. Et, et tout ce temps-là, ben, c'est parce que vous aviez envie, hein. personne ne ah vous obligeait. Oui. Mais en même temps, ce temps-là, vous l'avez pris, il n'a jamais été euh, non, euh, payé mais... ni compensé. Et, et je pense qu'en effet, il faut, si vous avez moyen, et parce que aussi, ça vous donnerait une légitimité. Oui, tout à fait. Et donc, vous, vous nous parlez de ce petit projet de Alors, entrepreneur. Euh, bah, qui, un peu de mal, qui a un peu de mal à se mettre en place. Mais on va y arriver. Mais on va y arriver, va y arriver voilà. effectivement. Euh, mais aussi, c'est par rapport. Effectivement, il y a l'archéologie expérimentale avec le travail, la, la, la, la, la gestion de projet aussi, me demande beaucoup. Mm. Et je ne veux pas faillir euh, dans mon premier travail, qui est celui de l'enseignement, parce que je mm. les adore et j'aime beaucoup. Mm. Et ça m'embêterait. Et c'est vrai que trop chargé, après, on ne peut pas tout. Même si je sais que je peux et bosser. Vous savez beaucoup. très bien qu'il faut se recentrer, monsieur Charlie. Je, je et sais Et que bien. votre premier travail, c'est d'être entrepreneur. bien. Et ça me beaucoup d'ailleurs. Mais à terme, effectivement, donc si effectivement le côté vidéaste prend plus d'ampleur, je verrai sur un temps partiel, mais ce que je voudrais faire, c'est euh, couvrir, effectivement, euh, faire des reportages, donc financés ou non, sur, que ce soit des captations de spectacles ou des captations de gens ou d'artisans ou d'artistes, et surtout les mettre en valeur. Parce que les gens ont besoin de parler, je pense que c'est tout à fait normal. Il y a des perles, pareil sur les ce que je disais sur les élèves ou sur les gens dont je vois les compétences, il y a des gens qui ne vont pas être valorisés parce que c'est parce que dur de oui, se valoriser, euh, de parler de soi-même et d'expliquer de ce qu'on fait. Il faut trouver des bons canaux. Moi, ce que je propose, ce que je propose dans ce cadre-là de vidéaste, c'est euh, de mettre mes réseaux à leur service, que ce soit dans l'archéologie, parce que maintenant, je commence à avoir une certaine légitimité oui, là-dessus oui. et je, je, je, je commence à être connu oui. par les projets qu'on mène. Mettre, mettre des personnes ou des, ouais. des choses en lumière. C'est ça. Voilà. Alors après, vous parliez de financer ou pas, moi, je pense qu'à un moment ça se finance. Ah, ça se finance, oui, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de financer voilà, les déplacements. vous avez besoin ouais. et puis qu'à un moment, euh, bah, toute tâche mérite salaire et oui. qu'on ne peut pas toujours faire plaisir. Alors, je pense que les premières années, vous avez fait beaucoup euh, sur la base comme ça du bénévolat oui. parce que pour vous faire connaître, oui, pour vous montrer ça, ce que, que vous saviez vous faire. Oui. Aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment identifié comme un professionnel par oui. les gens mmh. qui vous entourent. Donc, à un moment, ben, un professionnel, ça se paye. Et je crois que ça, il ne va pas falloir euh, faillir oui, là-dessus. Donc, on attend la validation de la oui. chambre de commerce. Oui. Et après, ça, après, je vais, on va se lancer. Mais c'est c'est effectivement le... enfin. C'est toujours Laetitia effectivement qui m'a dit vas-y, mais euh, si je reconnais que j'ai fait une formation que j'ai payée aussi, celle d'Alex Vizeo, et euh, à qui je fais coucou, salut mec, euh, qui m'a beaucoup servi. Alors certes je ne l'ai pas terminé, mais j'ai balayé les, les choses et j'avance à mon rythme, de toute façon je gère ma vie, ça se passe, et je reconnais que ça m'a permis de centrer plusieurs choses importantes pour justement ce projet d'entreprise parce que quand on est bascule, bascule auto-entrepreneur, enfin quand on crée une entreprise euh, ou une association, encore que l'association c'est différent parce qu'on a des gens qui nous aident, mmh. l'auto-entreprise ou l'entreprise c'est euh, beaucoup plus complexe parce que c'est soi-même, il hein, faut beaucoup taffer, il mmh. euh, faut passer le pas mmh. et c'est vrai que se dire qu'on tente, alors il y a des gens qui sont vraiment, je les admire, hein, mmh. qui se disent on lâche le boulot et on, on se lance mmh. dans autre chose, c'est-à-dire sans parachute ou avec parachute, parce qu'ils ont économisé un peu, mais sans parachute, c'est complexe. Hein. Oui. Moi, j'ai ce travail-là aussi que, qui me permet d'y aller à petits pas, c'est-à-dire de fonctionner doucement et de peut-être, quand je, quand je suis sûr d'engager les choses. C'est un peu comme les projets, en fait. Et je vous l'avais dit, ça vous a fait rigoler <rire> au début, mais c'est qu'en fait, je ne me lancerai pas dans un projet, je ne suis pas sûr de, de le gagner ou d'amener à oui. l'exceptionnel. Ah, oui. Effectivement, je pense au trinôme académique cette année oui. ou à, ou à d'autres, hein, en oui, fait, oui, oui. fait hein, avec enfin, Mme Renard. cest à dire très... que dès que vous ouais. touchez quelque chose... Ça se transforme en or quand même, hein. Alors, je sais pas, globalement, ça, se... globalement, ça globalement, fonctionne bien, mais fonctionne justement bien. parce que maintenant, oui. on travaille à plusieurs. Oui. Mais et... parce que vous ne prenez pas de, risque, de faux risque au départ, ah c'est-à-dire que si si tout, vous ne partez tout, pas tout. si vous, ça ne marche pas, c'est ah non, si ça c est c est clair. pas sûr. Ouais. Et puis je pense que vous y mettez tellement d'entrain, de, de, de dynamisme et de professionnalisme que forcément, ça peut être que voué à la réussite. Et je pense que aussi, vous avez la chance d'être entouré. Oui, ça c'est euh, mmh. Des collègues euh, qui, qui croient en vous et qui ont envie aussi par, euh, par votre intermédiaire mmh. de réussir aussi. Des élèves que vous emmenez et qui, grâce à vous aussi, réussissent et peut-être font carrière, on ne sait mmh. pas, dans, dans, dans les métiers mmh, du cinéma ça, oui. ou autre. Voilà, et, euh, mais c'est un beau parcours. Hein. Alors, euh, alors, Je ne juste... sais pas si vous vouliez rajouter oui. quelque chose. Une, alors, une boutique sur la fin à qui... Cœur. Ouais, qui... Alors, il y en a plusieurs. mais... Euh... J'ai commencé la couverture vidéo sur les musées parce que ça me passionne, mmh. l'antiquité me passionne vraiment, et je me suis dit on va faire valoriser des musées. Alors, il y a des gros musées que j'ai couverts déjà. Moi, je pense peut-être maintenant plus couvrir des musées qui sont moins importants, mais qui n'ont pas le, le euh, financement le, pour. Enfin, c'est ce... ça le. Parce mmh? Si je peux les aider effectivement oui. à ce mmh. moment-là, ça sera bien. Puis il y a tellement des perles à la droite à gauche. Et, euh, et donc maintenant en vidéo, c'est effectivement de promouvoir des gens donc sur des parcours de vie. Alors dans, là, je, je sais. Par exemple, ce matin il y a une, hier matin il y a une journaliste qui m'a interviewé donc sur la Savoie parce que le Beaufort est une zone qui me plaît énormément mm -hmm. et j'ai couvert plusieurs parcours de un vie. un très beau reportage Oui, c'est ça, oui, ça j'adore et donc c'est ce que je disais. L'accordéoniste Oui, l'accordéoniste, voilà. il y avait euh, effectivement... Le Coutelier Alors, le Coutelier, c'est à Thiers. Ah, c'est Thiers, oui, ah, oui c'est oui, pas Mais c'est pareil, hein. c'est selon mes parcours et ouais. les gens que je rencontre oui. et je trouve que le fait d'aller rencontrer des gens ou de voir ce qui se passe et d'aller faire toc toc toc, mm -hmm. est-ce que ça vous intéresse, ça marche quand même pas mal. On a très peu parlé... Alors que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, mais je pense que ce n'est peut-être pas le moment. C'est euh, ce qu'on j'appellerais la philosophie, mais c'est l'état du monde et ce que j'entends par euh, l'accompagnement des gens, qui est extrêmement important, mais de toute façon... Pour ceux qui m'ont rencontré, ou pour vous, mmh. ou pour les gens que j'accompagne, comme les élèves, je pense qu'ils le savent, parce que je trouve qu'il faut faire attention aux gens. Laetitia me dit que ça s'appelle la considération, ce qui est vrai. Mmh. Et si on peut aider, je... vraiment, c'est... Ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle la bienveillance, ouais, ça s'appelle tout ça. Ouais. Tout ça. Mmh. Mais et... je ne suis pas exemple de défaut, hein, loin de non, date, non, parce non, que non, je les vois et, bien. Ouais. Et après, personne n'est parfait, et je pense que c'est très bien, parce que la perfection, ça doit être un petit peu rasoir au bout ouais, d'un moment. Voilà. <rire> mais, euh, oui, mais je pense que ces valeurs, vous les partagez. Et si vous ne les partagez pas, vous n'auriez pas autant de gens autour de vous. Ouais. Parce que je pense que c'est l'image que vous renvoyez. Hein. On, on renvoie tous une image qui fait qu'on attire ou pas des personnes autour de nous. Mmh. Et je pense que quand on attire des gens avec qui tout ce qu'on fait, c'est plutôt du bien, globalement, je pense qu'on peut se dire que... Ce qui émane de nous, c'est que ce n'est pas si mal que ça. Ça va, c est, c est, je vous remercie. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est très juste. Voilà. C'est vrai que ouais. je voudrais tout faire, c'est-à-dire que je voudrais tout couvrir, mais on n'a pas le temps non. et que la vie est courte. Et mais il faut effectivement... aussi savoir se préserver, oui, penser ça. À soi, prendre Alors, du C'est ça, soi effectivement. Maintenant, j'en suis là à mm. me dire, je peux arriver à dire non à certains projets. J'ai oui. déjà commencé. C'est costaud. Oui. Mais je pense qu'effectivement, c'est mieux pour tout le monde. Mm. En tout cas, merci beaucoup Merci, Madame et Bonnet. je suis heureuse d'avoir pu faire découvrir euh, cette personne euh, un petit peu insolite du collège de Chazet. <rire> J'imagine que ses collègues vont découvrir des choses. Moi, j'en ai découvert encore ce matin, même si on avait préparé mmh. un petit peu l'interview. Et voilà, donc merci beaucoup, M. Charnet. Merci, et surtout, Madame ne Bonnet. changez rien, restez bon, comme on vous. Il y aura un peu quand même. Moi, je vais vous quitter et c'est avec regret. Peut-être je croiserai un M. Charnet ailleurs. Euh, ouais. On ça. ne sait pas. En tout cas, merci. merci beaucoup. Merci, alors merci, dans le dernier mot de la fin, mm. c'est-à-dire merci à tous, à tous, c'est-à-dire tous ceux qui me suivaient, tous ceux qui, qui vous investissaient dans les projets, mais quels qu'ils soient, de hein, toute façon, hein, que ce soit les, les professionnels sur l'archéo, les élèves, les étudiants, merci à la régie. Merci Clément Je suis, merci, telle... Clément. Ouais, mais je suis <rire> tellement heureux surtout euh, de vous voir vous épanouir euh, après vous avoir eu, dans ce que vous faites, et franchement, c'est ce retour sur investissement en tant que prof qu'on n'a pas forcément parce qu'on travaille sur de l'humain. Et là, vous me le proposez euh, et je suis très content. On ne pleure pas. Non, on ne pleure, non, pas. Non, on pleure pas. Donc, merci à voilà. tous et donc euh, à la prochaine émission.